Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, top player podcast focalisé sur le codex Necron qui clairement a été euh, mis à jour de manière assez importante sur les dernières semaines, derniers mois. Dans un premier temps avec la data slate de décembre qui a donné l'accès aux mots clé core à de très très très nombreuses unités et qui est vraiment leur ont rendu de l'intérêt. Et maintenant avec le chapter de 2022 qui vient baisser drastiquement les coûts en points de certaines unités et qui, en plus de ça, euh, vient remanier le, la manière de scorer, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et tout ça se fait euh, dans le bon sens pour le codex Necron. C'est très cool. Vous avez, il y a peu de temps, découvert notre Top Player Podcast sur le classement méta. À ce moment-là, euh, on parlait d'un Necron qui n'avait pas tous ses buffs. Et on l'avait classé dans un tier 3, en haut tier 3, en rappelant que pour nous, le codex Necron, avait encore, euh, il en avait encore sous la pédale et on n'avait pas encore tout vu de ce que le codex nous réservait, euh, je pense qu'on a visé juste parce que le codex Necron va très très sérieusement remonter euh, en termes de méta euh, de par toutes les armes qui lui sont offertes sur ces euh, nouvelles parutions. Pour l'occasion, évidemment, Top Player Podcast, vous savez comment ça fonctionne. Je reçois systématiquement des invités, des joueurs compétiteurs qui connaissent leur codex, qui drill, qui connaissent la méta. Et pour l'occasion, je reçois sur le codex Necron notre invité, Rek rec Rek, comment vas-tu eh ben écoute, ça va très bien, ça yes. va très bien. Bienvenue à toi. Avec... On est super content de te recevoir. Euh, on avait déjà euh, tourné un premier enregistrement euh, l'été dernier. Tout à fait. Euh, on avait fait euh, justement, c'était à l'époque où ce format-là, le format Top Player Podcast, était en, en étude dans, dans nos forges à Creative War On <rire> voulait, on voulait savoir si vraiment ça intéressait les gens et si, si ça, ça méritait d'être poussé. Euh, il se trouve qu'on a eu de très très bons retours. D'ailleurs ton, le podcast qu'on avait fait avec toi a été un de ceux qui a été mis public parce qu'on les a pas tous publiés, euh, parce qu'il y avait des, des petits réglages, encore des ajustements à faire. Mais le tien, euh, qui avait vraiment été très bon, a été publié, a été beaucoup apprécié. Euh, ton, ta vision du codex, et ton, euh, le, euh, la fluidité de tes propos et tout ça, tout ça, de, ça a été vraiment apprécié. Donc, euh, c'est très cool de te réavoir sur, euh, sur ce nouveau top player podcast Necron pour le chapter Approve 2022. Comment tu as vécu ton chapter Approve 2022, Rec eh bien, écoute, déjà, je te remercie de, de m'avoir à nouveau invité pour cette euh, deuxième analyse. Euh, on est six mois plus tard, donc le méta a beaucoup évolué. Et en effet, on a eu plusieurs cadeaux que tu as résumés. Euh, donc, en dehors de, des derniers bonus qui étaient le passage de beaucoup d'unités en base, en, avec le mot clé corps, hein, qui donnait des bonus euh, très intéressants. Euh, mais c'était dans un méta à l'époque où euh, les unités, nécrons étaient peut-être un peu élevé en points par rapport euh, aux nouvelles sorties, du moins pour avoir des règles équivalentes. Et il manquait peut-être euh, des petites choses par-ci, par-là, justement, pour bah, permettre au Codex de euh, sortir réellement à la tête de l'eau face aux grosses, aux, aux, aux tops armées euh, qui étaient euh, à l'époque, euh, l'Orc, voilà, euh, le truc qui arrive toujours, hein, ça n'a ça, ça pas changé, euh, la mec, enfin, voilà euh, Du coup, comme tu disais, le Nécron, il s'était plutôt retrouvé en tier 3. Le nouveau CA vient de sortir, c'est bon, voilà, c'est Noël, <rire> on, peut, on peut le dire. Première chose, euh, grosse baisse en points, on, on, on fera un petit peu le, bah, la liste des, des, des unités, donc on en parlera, hein. mais vraiment, on a des unités qui ont baissé euh, de plus de 10, 15, 20% de, de, leur, de leur prix. Euh, souvent, c'est des unités très intéressantes qui ont baissé en points, c'est-à-dire c'est des unités de scoring et euh, de corps à corps on est sur un codex de prise de table euh, qui a pour vocation plus de désactiver l'armée d'en face en la contraignant, en l'étouffant, plutôt qu'un codex qui va chercher euh, à détruire l'adversaire en euh, lui tirant dessus ou en lui envoyant des unités très rapides qui, qui vont le détruire. Euh, et ça, ça, ça va très très bien justement avec l'esprit de, de, de cette armée en fait, on sent que Games a vraiment voulu rajouter des outils euh, à l'armée dans l'esprit de, de, de, de l'armée et ensuite il y a les scénarios euh, alors ça, je dois avouer que j'étais très très très agréablement surpris c'est à dire que euh, là donc ce qui est bien, c'est qu'on euh, est dans une phase où euh, Games en dehors de la puissance des codex respectifs, eh ben maintenant ils ont décidé de donner des règles sur ce qui permet à une armée de gagner des points ou pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne un, un facteur supplémentaire de, de gagner ou de perdre une bataille euh, qui, qui, qui n'a rien à voir finalement avec euh, l'armée euh, et le codex qu'on joue, ou les coups en points, ou les règles, au sens propre. Du coup, on a des nouveaux scénarios. Et ces nouveaux scénarios, euh, ils ont pour la plupart une obligation pour le joueur d'occupation de table. Les scénarios vont récompenser, euh, pour nous, Necron, le fait d'être sur la table, même si on meurt sur la table, ce n'est pas grave. En fait, ils nous récompensent de prendre des objectifs sur la table et on notera que toutes les unités qui sont super OP, alors c'est très bien parce qu'on a une dynastie qui vont en super OP, on en parlera après, mais ça nous donne des bonus. Typiquement, euh, quand on est super OP et qu'on capture des objectifs, bon, on peut se barrer de l'objet. On garde l'adversaire, s'il n'est pas super OP, lui, il n'a pas ce luxe-là. Donc déjà, ça va commencer à créer un différentiel. Une armée qui tire, qui caque, mais qui est peu mobile, bah, en fait, on va pouvoir lui envoyer toute notre armée euh, dans sa tronche. Nous, nos objectifs qui sont derrière, à la limite, on laisse juste le strict minimum histoire d'avoir des cordons de protection ou même rien du tout si on a envie, si on estime que l'adversaire, il peut pas revenir en arrière parce qu'on a vraiment coupé la table en deux et on avance. De... Vraiment, on fait un gros rouleau compresseur. Euh, et l'adversaire, lui, non seulement il est obligé de rester sur ses objets, mais en plus, bah, il va devoir donc virer euh, deux des objectifs qu'on lui prend en sachant qu'on est super OP. Donc, clairement, on va vite retrouver, on va dire, on va rentrer dans une, dans une configuration où même si, en termes d'attrition, bah, on, on est en défaveur, bah, lui, il va se retrouver à pouvoir scorer qu'à partir de la moitié, voire la fin de la partie. Et ça, c'est très embêtant pour lui. Ensuite, on a aussi un bonus qui est que, on va avoir des scénarios qui vont demander de faire des actions. Des actions qui vont nous donner des points de victoire. Les actions, souvent, il est dit que, quand on les réalise, elles sont effectives autour d'après. C'est-à-dire qu'on réalise une action, si l'adversaire nous tue cette unité-là, bon, bah, l'action n'a l'a pas réalisé. Bon, bah, là, le, les scénarios, le chapitre à prof nous dit, bah, si vous avez réussi cette action, enfin, non, <rire> je m'égare, si vous êtes super OP, et que vous faites une action, eh ben vous, la, vous la réalisez à la fin du tour, et non pas yes. au tour d'un ouais. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça veut dire que l'adversaire qui fait cette action, vous lui détruisez son unité, il ne l'a pas faite. Vous, vous avez réalisé cette action, l'adversaire vous détruisez une unité, l'action elle est réalisée. C'est tout. Et en plus de ça, par exemple, si on prend le, le cas des... des euh, du deuxième scénario, c'est les, les espèces d'explosifs qu'il faut poser. Ouais. Pour désamorcer, on nous dit, si vous êtes super OP, vous êtes plus trop Voilà, pour faire 4 plus, vous êtes plus trop Donc ça veut Mais dire que, que vous avez n'importe quelle unité, voilà, c'est auto. Voilà, n'importe quelle unité, c'est-à-dire que même vous avez un spectre survivant avec un PV, vous désamorcez automatiquement. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'armées qui sont capables de le faire. C'est-à-dire qu'en écran, on a des unités qui peuvent bouger très rapidement, super OP, les motos, les spectres, les scorpèques, les Ophidiens, ces unités-là, automatiquement, elles vont réaliser des actions, prendre des objectifs, même s'il n'y a personne derrière, c'est-à-dire que vous avez genre trois motos qui font sur un objet, vous le prenez à la phase de commandement. L'objectif est à vous, l'adversaire tire sur cette unité, là-dessus, En attendant, l'objectif, il reste à vous, à votre phase de commandement. Vous gagnez vos points. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Et ça veut dire que même, par exemple, on peut anticiper la sortie du taux. Euh, le taux, il va quand même avoir intérêt d'avoir des unités mobiles, quand même d'aller au contact, parce que s'il se contente de cela, jouer gunline, un peu comme une GI qui a plein de chars euh, qui tire en indirect, bah ça ne marchera pas en fait, tout simplement. Donc le Necron pour ça, par rapport à ce chapter à approved, il mène réellement la danse. Il va réellement forcer les armées adverses à s'adapter face à ça. et eh bien, écoute, c'est très, très bon pour le Necron. Ça fait super plaisir. Euh, je te propose qu'on attaque immédiatement cette review... Euh... Euh, nécron, en passant, alors pour, pour recontextualiser un peu, hein, on va pas euh, refaire un listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codex. On avait déjà fait une première review euh, avec Aimé et Avif, ou, que vous pouvez d'ailleurs retrouver et qui est toujours d'actualité. Hein, si, si vous souhaitez vraiment euh, avoir une vision plus, euh, plus jeune, euh, on va dire peut-être plus débutante en termes de jeu sur le codex, là on va vraiment euh, optimiser notre lecture du codex. On va revenir sur les ressources que nous propose euh, cette faction et euh, en tirer la quintessence brute. Donc on commence évidemment par les aptitudes de détachement. Euh, je vous rappelle qu'il y a tout un système de cours royal euh, qui est la, hiérarchi la hiérarchisation des, euh, des QG dans le codex. On ne revient pas là-dessus, hein, vous savez euh, euh, comment ça se passe. <rire> Et on a là, pour le coup, peut-être euh, un, un petit encart qui mériterait euh, une ou deux précisions. C'est celui avec les agents dynastiques et, euh, et les dieux stellaires. Il euh, y, y a un système de mots-clés qui, parfois, peut euh, dérouter les plus jeunes joueurs et même parfois les plus aguerris. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de comment fonctionne ce système d'agents dynastiques et, et des chars de d'octan Alors, tout à fait. Alors Les agents dynastiques, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne font partie d'aucune faction. D'aucune dynastie. Euh, donc, ça veut dire que si on a une, euh, bah, un détachement avec des agents dynastiques à l'intérieur, ça n'empêche pas pour autant de, que les autres Nécrons gagnent euh, le code dynastique. Parce qu'on dit bien que pour gagner le code dynastique, donc le code dynastique, hein, c'est euh, les bonus de chapitre, euh, il faut que euh, bah, toutes les unités au sein de ce détachement possèdent la même dynastie. Alors, ça donne aussi un autre bonus qui est un petit peu annulé avec le Charter Approve jusqu'à, on va dire peut-être, une, une, une fac de la part de Games. C'est que si vous aviez un détachement, alors attendez que je dise pas de bêtises. Euh, ah non, non, non je, je vais, je, je, on parlera ça après, on parle, quand, à un moment donné, on va sans doute parler du Roi, donc on parlera de cette, cette partie-là. Mais voilà, c'est ça. Donc, si vous avez un détachement par Novok et que vous avez de temps des unités dynastiques, eh bien, vous garderez le bonus Novok. Voilà. Par contre, les unités dynastiques, elles ne bénéficieront pas de Novok. Donc, les agents dynastiques, c'est un peu comme une faction à part. Enfin, on peut dire ça, hein, c'est un, une sorte de faction à part dans le codex, mais que vous pouvez placer euh, dans vos détachements sans que cela soit euh, un malus. Voilà. Donc, c'est une sorte de petite règle qui se met par-dessus. Et au niveau des euh, protocoles, oui. puisque là, il y a une interaction aussi avec ces mots-clés au niveau du protocole. Donc, le, le protocole, on va dire, il ah. y a… Y a il y a plusieurs conditions pour, euh, bah pour les, les générer euh, le, le fait est que pour avoir pour qu'une unité bénéficie d'un protocole qui est actif, il faut qu'elle soit à 6 pouces d'un personnage et ça peut être tout un personnage fait. qui est agent dynastique en l'occurrence il, il, il, tout il à peut l'être tout à fait, En revanche, il n'y a, a aucun problème à ce niveau là en revanche euh, la petite particularité c'est que les échards de K'tan, eux, ne bénéficient pas des protocoles, elles, jamais elles ne bénéficient voilà, des bonus exactement. Exactement. Les agents dynastiques bénéficient des bonus, les échards de temps n'en bénéficient pas. Mais les, pas assez, les, euh, les chars de temps étant un personnage, elle peut en faire bénéficier une unité qui a à 6 pouces d'elle euh, Alors, c'est dit que pour bénéficier de cette aptitude, il faut être à 6 pouces d'une figurine personnage, Nécron, figurine, chars de tan exclu. C'est-à-dire les, les... que de tan ne va pas bénéficier des euh, protocoles, elle ne fera pas bénéficier des protocoles aux autres. Et ben voilà, on a fait le, on a fait le tour par rapport à, par rapport à ça. Euh, on va dessus le... quand même rajouter quelque chose. Vas-y, vas-y. protocoles de commandement, ouais. Euh, pour qu'ils soient actifs, parce que c'est quand même euh, une règle euh, qui possède beaucoup de, de verrous et de cadenas. Il faut donc avoir un noble, seigneur de guerre. Donc ça veut dire que si dans votre liste d'armée vous n'avez que des tech vous n'avez pas accès aux protocoles de commandement. Euh, et il me semble que... Tout ça, c'est une règle que je ne dis pas tout le temps, mais il faut que... Oui, voilà. Il faut avoir une unité de sur le champ de bataille pour qu'elle soit active. Ça veut dire que si vous avez un, euh, un tétrarque sur la table, qui est votre seigneur de guerre, vous avez accès au protocole de commandement. Si votre tétrarque meurt, vous n'avez plus accès à vos protocoles de commandement. Si vous avez accès à vos protocoles de commandement... N'importe quelle unité à 6 pouces d'un personnage, en dehors d'hectable, bénéficie des protocoles de commandement. Les agents dynastiques bénéficient des protocoles de commandement. Voilà. Yes. Um... On passe immédiatement sur les codes dynastiques, donc on va parler de, de, de, de ces bonus qui sont structurants. Euh, le codex nous propose six euh, dynasties euh, qu'on connaît, hein, qui sont des dynasties emblématiques euh, de chez les, les nécron, du codex nécron. Et on a euh, dans ce codex-là la possibilité de faire nos dynasties custom. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est peut-être un des, un des seuls codex euh, qui jusqu'à présent propose une, une, une dynastie custom qui est au-dessus de tout le reste. Euh, alors, oui. peut-être pas au-dessus de tout le reste, mais qui est, vraiment au... qui est vraiment très très forte. Et puis là, avec tout ce que tu as évoqué sur l'objectif Secure, euh, ça va non, devenir vraiment oui, vraiment méta. Euh, oh, je vais bon te fou. laisser faire ta petite sélection et nous parler un petit peu des codes dynastiques. Quelles sont, d'après toi, les, les, les, les, les dynasties qui fonctionnent le mieux et, euh, et, euh, et pourquoi d'ailleurs D'accord, d'accord. Bah écoute, sur le... alors si on prend les, les factions un petit peu euh, bah, nommées, euh, celles qui fonctionnent le mieux, je dirais. Euh, on a Novoc qui est intéressant parce que ça se combine bien avec euh, bah les, les unités qui sont fortes, on va dire, du côté euh, du Necron c'est-à-dire, on rajoute euh, un bonus de charge, on va rajouter euh, un bonus euh, bon, un bonus de pénétration d'armure en ce moment, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant parce que le, le monde est rempli d'invulnérables euh, ou alors d'unités qui, qui ont, ont peu de sauvegarde, mais par contre on va, on va avoir des unités donc, qui sont plus facilement chargées euh, et euh, qui vont avoir plus d'attaques donc ça c'est intéressant parce que ça rend, on en avait parlé euh, lors de la dernière review hein, mais ça rend n'importe quelle unité, même des guerriers nécrons, euh, assez rapidement euh, violente au corps à corps. Euh, donc ça c'est une, une faction qui est très intéressante. Ça permet justement de, de, de prendre la table avec euh, bah, plein d'unités qui, qui, euh, qui, qui ont un vrai punch euh, au CAC. On peut aussi également parler de Mefrit, qui a euh, un intérêt qui est d'augmenter la portée des armes et d'infliger de la mortelle au tir. Voilà. Ça, là où c'est intéressant, c'est que Necron a peu de sources de mortels. Euh, et sur certaines unités qui généralement euh, se payent le luxe de dire euh, allez, je suis un big boss orc sur Squigosor, je te mets euh, moins un euh, pour être blessé, j'ai une invue. Enfin, tous les bonus, bon de lui coller trois mortels, euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez sympa et ça permet souvent d'avoir euh, un ratio de dégâts supérieur à ce qu'on à ce qu'on voudrait avoir à la base donc euh, ça, ça, ça peut permettre en fait de, de tuer des des, des des unités ou d'être sûr de le faire en fait de, de, de passer le petit la petite étape d'Overkill euh, en sachant que en plus de ça on augmente les pénétrations d'armure et que Souvent, il y a des armées qui vont dire j'ignore la PA-1-2, ou alors euh, j'ai moins un sur la PA quand on tire dessus. Les Terminateurs Black Templar, ils sont très bons pour ça. Donc, pouvoir augmenter de 1 point la PA, euh, bah, ça débloque en fait, la situation si on veut jouer des armées un peu plus euh, orientées de tir que corps à corps. Ce qui fait qu'en termes de, de, on va dire de, de code dynastique un petit peu basique, euh, si on veut jouer sur de l'attrition, euh, si on veut s'orienter sur du tir, Mephit est très bien, si on veut s'orienter sur du corps à corps, Novak est très bien, euh, c'est deux bonnes factions. Les quatre autres sont un petit peu en retrait, euh, si ce n'est que, on va dire, Zahri Khan, euh, peut avoir un intérêt si on veut jouer du MSU, euh, du mono destroyer lourd, parce qu'on va relancer nativement le G pour blesser, donc ça c'est très bien. Euh, et également... On a cette protection supplémentaire contre la mortelle. J'avais fait le test à l'époque quand on avait les dreadnought contempteurs qui tiraient. Euh, des guerriers nécrons qui ont une 5 plus de, oui, de save, une 5 plus invue, une 5 plus de FNP, et qui derrière vont se relever à 5, c'est plutôt sympa. Ça fait qu'un contempteur qui normalement tue 8 guerriers, il bah, va en tuer 3, 4, grand max. Là, on enlève un des 3. Enfin, et en fait, il ne s'est rien passé. Euh, maintenant... Ça n'augmente pas la vitesse de l'armée, ça n'augmente pas sa létalité. Euh, donc, ça reste une, une, une, on va dire, un, une faction qui est un petit peu en dessous euh, des autres. Alors, je vais juste faire une petite aparté pendant qu'on parle de, de Zarekan puisque c'est la dynastie qui est auto-include quand on prend le roi silencieux. Le euh, chapter approuve 2022 nous oblige maintenant à prendre euh, la même sous-faction dans une armée. Et on ne peut plus mixer les sous-factions dans une armée. Il euh, y, y a beaucoup d'armées qui reposaient sur ce mix-là. Le Nécron ne reposait pas sur le mix de, de sous-factions. Quand je dis sous-factions, c'est les dynasties en l'occurrence. Euh, le Nécron ne reposait pas là-dessus, sauf avec le roi silencieux, parce que le roi silencieux avait la particularité en fait d'avoir certes le mot clé Svarakan, mais euh, de pouvoir faire interagir ses bonus avec euh, n'importe quelle dynastie. Donc il était souvent… Il était agent dynastique. Voilà, il était Et souvent… Il était agent dynastique. Un... Ouais, exactement, ouais. Ça permettait aux autres… Euh, un autre détachement d'être euh, Novok, d'être ce qu'on voulait, qu voulait Méfrite, euh, Nilak, Sotek, euh, sans perdre finalement le code dynastique euh, du détachement principal. Et là… Dans l'intention. Oui, ouais, voilà. On peut, on peut se dire, oui, mais sans doute, euh, on peut continuer à faire ça. Il n'empêche, pour continuer à avoir le roi et un détachement à côté, malheureusement, vu le wording, il va falloir une clarification, une fac hein, de la part de Games, euh, une conve. Euh. Mais aujourd'hui, si on lit les règles, euh, comme on en a parlé, hein, être agent dynastique, bah, ça empêche juste aux guerres des à d'avoir droit au code dynastique quand même. Et aujourd'hui, le, le nouveau chapitre à preuve dit clairement, les armées ne doivent avoir qu'une seule faction enfin, quand je dis qu'une seule faction, qu'un qu seul code dynastique si on parle pour le nécron. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, si le roi, sa spécificité, c'est de pouvoir dire « je peux être joué comme les autres factions euh, », Bah c'est passé la trappe. Alors, c'est bête, hein, parce que Mortarion, euh, il n'a pas de faction, il est des garde, Donc, on peut jouer dans n'importe quelle faction, ça s'embête pas. Le roi, il a ce côté « je suis quand même Zahraikan ». Bon, ben, bah, voilà. On peut quand même dire aussi que Zahraikan, ils ont un stratagème assez fort, qui est qu'on peut deny un sort à 4+, donc c'est un peu la faction anti-Psy. Bon. On remarquera que ça ne rendra pas le Nécron fort contre le GK pour autant, mais qu'on euh, désarmé un peu moins porté sur le psy, ça peut quand même euh, permettre euh, de faire des blagues. Typiquement, annuler un rituel, des choses comme ça, ou annuler le bonus euh, qui donne euh, plus d'une attaque euh, à une unité on nous l avant que le méchant veut nous l'envoyer dans la tronche. C'est quand même vachement bien d'avoir ce petit stratagème qui n'importe quelle unité peut dynamiser. Voilà. Mais euh, c'est vrai que pour le roi, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, il a baissé un point. Euh, ils combattent avec les bases. Alors là, c'est la fête. Donc euh, voilà, la bouteille de champagne, je la déboucherai euh. quand je verrai une fac de games, ça arriver en disant oui, c'est bon, vous pouvez. Mais pour l'instant, peut-être sur chance. la. Ils ont annoncé très rapidement, hein, après le CA, ils ont annoncé la data slate de février. Peut-être qu'on aura une. Une petite ligne là-dessus, sur la data slate de février. Mais euh, ne nous égarons pas à, à, nos, à nos doux rêves. On va passer aux Dynasties Custom. Euh, Jusqu'à présent, j'en ai vu qu'une seule tournée. Hein. Très honnêtement, euh, je ne sais pas s'il y a autre chose de, de très méta dans les Dynasties Custom. Euh, je te laisse ah, sans je C'est la meilleure. Bah, déjà, on va parler, on va dire, de, de l'objus. Hein. Euh, Dynasty Custom, tout le monde est super OP, tout le monde bouge de 6 pouces avant la bataille. Concrètement, surtout avec les nouveaux scénarios, euh, c'est une Disney aussi qui va faire très très mal. Euh, parce que vous pouces avant la bataille, euh, dans, on va dire, il y a un an, ce n'était pas forcément ultra fort, parce qu'au final, euh, ça, ça faisait juste qu'on s'exposait un peu plus. Euh, C'était à l'époque, les qui étaient vraiment très très axés corps à corps. Euh, là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que, si, si par exemple, je ne sais pas, vous jouez des spectres, vous pouvez vous permettre de vous déployer en entraînement en 24 heures du Mans. Si vous jouez en deuxième, vous reculez, puis vous cachez derrière une ruine. Vous avez fait exprès, hein, vous avez mis vos unités à 6 pouces, on va dire, de manière à que si vous reculez de 6 pouces, bah, vous êtes derrière un obscurant. Donc, c'est-à-dire, si vous jouez en deuxième, bah, l'adversaire ne voit rien. Si vous jouez en premier, par contre, euh, bah, vous bougez de 6 plus, votre mouvement, vous êtes déjà au milieu de table chez l'adversaire. Ce truc est vraiment super fort. En plus de ça, ça peut permettre de choper des lignes de vue euh, quand vous jouez des unités de tir. C'est quand même assez fort. Et en plus de ça, tout le monde est super OP. Alors là, c'est vrai que les troupes ne servent plus à rien. Euh, vous êtes partout sur la table. On a listé euh, avec les nouveaux scénarios tout ce que vous pouvez faire. Enfin, voilà. Ce, ce, ce, cette faction-là, elle était très forte, elle va continuer d'être très forte. Et je vois difficilement, si on veut jouer euh, vraiment euh, top tournoi hardcore, comment on peut euh, s'en passer. Alors après, on peut essayer de, de, de jouer le jeu et d'essayer de, de trouver euh, d'autres combinaisons d'anciennes dynasties intéressantes. Euh, on peut avoir, par exemple, en dynastie primaire, euh, nimbée de radiation qui fait que euh, toutes les unités qui sont à 1 pouce de vous ont moins en endu en, en en Et comme c'est une aura, euh, ça veut dire que, par exemple, vous avez un très seigneur de guerre qui peut vous permettre d'augmenter de 3 pouces la taille de vos auras. Donc, ça veut dire que vous pouvez jouer, par exemple, un patron sur console qui, à 4 pouces autour de lui, réduit de 1 les, enfin, les endurances. Euh, donc, ça veut dire que quand vous jouez votre patron sur console, vous l'envoyez à côté d'une unité, tout le monde, qui, enfin dire, toutes vos unités qui vont pouvoir tirer dessus vont bénéficier de ce, ce bonus-là. Et vous avez aussi un trait, un, euh, comme on appelle ça déjà, euh, enfin votre bonus, on va dire, de tour, que vous allez euh, pouvoir euh, déclencher, qu'on avait évoqué tout à l'heure, euh, le numéro 6, le protocole de commandement, euh, qui permet aux unités à 6 à à, à pouces de, de, de personnages, hein, d'augmenter de 3 pouces à la portée de leurs Zora. Donc ça veut dire qu'une fois dans la bataille, n'importe quelle unité ennemie à 3 pouces de n'importe quelle unité de Necron aura moins un en enduit également au tir. Voilà. Euh, c'est, on peut dire, peut-être un peu plus situationnel, euh, c'est moins fort que, que, que Super OP, mais sur certaines armées, ça peut, euh, ça peut être quelque chose qu'on a envie euh, de jouer. Parce qu'on euh, peut prendre l'exemple exemple, euh, d'un Eldar Noir avec des véhicules. Bon, les véhicules sont en durance de 6, pas en durance de 5, on tire force 5, ça baisse vite. L'Orc qui se retrouve en durance de 4, euh, il vole très très vite. Donc euh, voilà, il y a quand même des petites, il y a, il y a quand même des qui sont jouables. C'est pareil, en circonstance de l'éveil... Euh, on peut avoir scène paranoïa qui fait qu'on augmente, en fait, on récupère le bonus de, de, de mes frites. Donc, on augmente de 3 pouces la portée des pistolets. Donc, on peut aussi, comme ça, avoir le côté, euh, éventuellement, si je considère que bouger de 3 de bouger de 6 pouces en début de drone ça ne m'intéresse pas, parce que, par exemple, je veux bénéficier du couvert si je ne joue pas. Ça peut s'entendre. Bah, dans ce cas, je vais peut-être plutôt aller chercher euh, une augmentation de la portée de mes armes. Ce qui est sympa parce que par exemple, des guerriers nécrons euh, en voile, bah, au lieu de tirer à 12, ils vont tirer à 15 en assaut. Bah, tirer à 15, ça fait que euh, même si vous avez des unités adverses euh, qui euh, repoussent les à 12, ou euh, même si l'adversaire recule un peu parce qu'il n'a pas envie de se faire tirer dessus, bah, avec justement ces 15 poses de portée, vous allez pouvoir plus facilement, on va dire, choper cette, euh, ces, ces petites portées pareil, un destroyer lourd qui tire à 30, euh, qui va tirer à 36, donc du coup qui va tirer à 39. Ça, ça, ça, peut, ça peut changer des choses Donc, voilà. euh, les dynasties custom euh, bon, clairement la plus forte c'est celle qu'on voit tout le temps après c'est vrai que quand vous êtes un peu en jeu amical euh, ou si vous avez envie de tester des trucs parce que sans doute il y a des combos avec des unités qu'on peut sans doute arriver à trouver euh, il y a quand même des petites choses à faire Yes, euh, dans, le, dans le suivi du codex, après arrive toute la partie stratagèmes, mais euh, tu préfères mm -hmm. qu'on aborde les stratagèmes en corrélation avec les datasheets pour à chaque fois à euh, mettre en, en perspective l'utilisation d'une unité et puis de, des combos possibles, donc on va pas venir sur les stratagèmes. Euh, juste quand tout à l'heure tu as parlé des, des stratagèmes dynastiques, bah, tu as parlé du stratagème Mefrit qui permet de, de mettre des blessures mortelles et du stratagème Novo qui permet de rajouter plus une attaque, donc on ne va pas revenir tout dessus tout non plus. Euh, ce qui nous amène rapidement à la partie des arcanes de cryptech, donc pour rappel, le fonctionnement, on peut payer une amélioration qui va donner un, un petit, euh, un petit, euh, une petite aptitude supplémentaire à, à nos cryptech. Euh, D'après toi, quels sont les indispensables dans cette catégorie-là Alors les indispensables, déjà, il bon, n'y euh, a pas vraiment d'indispensables parce que ça reste quand même des objets qui sont assez chers. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme euh, tout le monde est devenu base, il y en a quand même un qui sort du lot, c'est l'ablateur hypermatériel, qui dit la chose suivante à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité base ou canoptech, ça tombe bien, maintenant c'est quasiment toute l'armée, à 9 pouces du porteur, donc 9 pouces c'est vachement bien parce que ça reste quand même une portée assez loin, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, si l'attaquant est à plus de 12 pouces, votre unité est à couvert. Ça c'est très fort, parce que ça vous permet en fait, soit d'avoir des, des guerriers sur un objectif qui sans euh, save à 3, si l'adversaire n'a nulle pas le couvert ou s'il n'est pas proche, mais généralement, les armées de tir elles sont quand même assez loin. Ça, c'est un bonus vraiment pour se prévenir des, des, des armées de tir. Ou alors, par exemple, si vous avez des destroyers lourds euh, et que vous êtes obligé, pour aller choper une ligne de vue, que vous les voiler bah, d'être en dehors d'une de, zone de couvert. Donc si les zones de couvert, bah, elles ne sont pas intéressantes parce que des fois, ce sont des ruines occultantes, bah, ça vous permet quand même de dire les destroyers lourds, ils tirent à 36 mais en plus ils, sont, ils restent en save à 2 voilà. donc ça c'est assez intéressant, c'est que 25 points bon, maintenant après c'est à vous de déterminer si vous avez la place pour ça dans la liste mais euh, c'est sur une protection tir un bonus euh, qui n'est vraiment pas négligeable yes on si... en a un deuxième vas-y qu'on pourrait, euh, qu on pourrait euh, mettre en avant c'est le surchargeur d'urgence alors lui c'est pareil, c'est 30 points le plus. Enfin, là, on, parle, est, on est quasiment sur le plus cher, mais c'est quand même le plus efficace. efficace. Euh, Figurant Technomancien, pareil, vous choisissez une Technotech à 9 pouces, euh, une attaque supplémentaire. Donc, ça veut dire que si vous jouez des spectres, vous avez euh, 5 spectres qui vont faire 25 attaques sans avoir besoin de passer par la case Novox. Et si vous êtes en Novox, cest à dire que vous pouvez en plus avoir 5 spectres qui font 30 attaques. Et on verra qu'on peut monter encore plus haut. Donc, c'est assez intéressant. En plus, c'est des attaques qui sont dégâts 2, et en plus, maintenant, ils peuvent toucher à 3. Donc, euh, c'est euh, pareil, c'est 30 points. On sait aussi à déterminer si on a envie, dans la liste, de le jouer parce que c'est du point, mais c'est aussi du point qui peut permettre d'avoir des unités plus efficaces. Ouais. Celui-ci, moi, je le, je le je le, trouve un petit peu plus dur de, de mise en œuvre, parce qu'on a toujours cette problématique avec le technomancien qui, qui est pas forcément là pour suivre la vague des spectres, qui, eux, vont faire beaucoup de map control et, euh, ou alors aller closer euh, des cibles juteuses pour leur profil. Hein. Parce on sait, oui, on sait que le, le, le dégât 2 au corps à corps, bon, quand tu te réduis ton damage de 1, c'est pas, euh, euh, pas fou. Donc, euh, y a, y a les, les Mais... spectres ont vraiment des cibles qui leur sont adaptées. Et c'est vrai que souvent, le, le, le technomancien, on n'a pas beaucoup de personnages en écran, surtout avec, la nouvelle, euh, avec, avec les nouvelles mécaniques. On a, puis de, de toute façon, de manière générale, hein, le nécron ne spamait pas les détachements. Euh, les, les personnages sont aussi notre source de protocole. On n'a pas une volonté de les exposer trop, trop vite. Euh, Peut-être plus en late game, effectivement, mais, euh, mais c'est toujours cette problématique, moi je trouve, du technomancien. Le, le fait qu'il ait ce truc là, tu vois, on a tendance à se dire Ah putain, je vais pousser mon c'est il, il, va, il va courir derrière mes petits, euh, derrière mes petits spectres. Et, et souvent, ouais, c'est pas... euh, une manière de l'offrir parce que l'adversaire, il voit que comme tu as été gourmand, tu as mis plein de persos pour avoir plein de bonus, il fait tuer les persos et ça peut vite se, se, ouais. se retourner contre toi. Après ce truc là, qu'il y a quand même intéressant, c'est que c'est pas une aura, donc ça veut dire que vraiment, tu peux avoir un technomancien, tu vois, qui est caché, 9 pouces, il balance son petit bonus, après, après tu une bouges, après tu tapes. voilà, ouais. c'est ça. Euh... Maintenant, bon, c'est pas, euh, ça, ça reste quand même 30 points, donc c'est ouais c'est ça, quand même 30 points c'est pas rien, et 30 points, euh, c'est 3D s'il te plaît. <rire> <rire> oui, c'est ça, oui, c'est pas faux. <rire> euh, partie trait de seigneur de guerre, donc on a les traits de seigneur de guerre qui sont propres aux dynasties et on a les traits de seigneur de guerre classiques. Je trouve que le codex Necron est un Pourquoi petit peu délaissé sur les traits de seigneur de guerre. Il n'y a rien qui est. Euh... Euh... Ah, elles ne sont pas. Ouais, voilà, pas... pas des traits de, de seigneur de guerre structurants. Hein. Il y en a quand même euh, deux que je intéressants, je joue quasiment tout le temps. Euh, pour le, le, le patron sur console, forcément, c'est euh, le. le, le, le... Très signateur de guerre qui fait qu'on soustrait les, les dommages humains, ce qui fait que bah, du coup, la, la figurine, entre le fait que la transhumane, l'invue, elle est assez difficile à tomber. Donc, euh, sur un patron sur console, super c'est vachement bien. Euh, on, peut le, on, on peut, alors, variante, si on prend un patron sur console, un peu plus orienté cac, fou éternel, on relance les jets de blessure, on va voir qu'on a quand même une relique qui permet de taper vraiment fort, donc ça peut être intéressant. Euh, et sinon, sur un technomancien, il euh, y a quand même un trait de de guerre que je trouve important c'est euh, Savant du Roi Silencieux qui augmente de 3 pouces la portée des auras parce que ça fait que on va relever euh, des unités à 9 pouces et pas à 6 voilà. ouais. parce que relever à 6 c'est vraiment faible, c'est vraiment difficile en plus en face de commandement donc ça va en mouvement donc c'est à dire vraiment votre technomancien vous le placez puis dans votre tête il faut dire attends c'est à dire que la, le tour prochain je serai là, enfin c'est chiant euh, autant d'essayer d'avoir une aura un peu plus grande 9 pouces, on, on peut vraiment commencer à dire, tiens, j'ai une unité à gauche, une unité à droite voilà, je peux commencer à faire parce que dans l'idée, on se dit, ouais, le technomancier maintenant, pour relever du spectre, on peut relever du destroyer c'est vachement... Le problème, c'est que les destroyer et spectre spectre, ils ne sont pas au même endroit de la carte ouais. euh, alors aussi bien si on ne joue pas en premier, ben, on va les relever mais après, dans la partie, il faut suivre et puis il faut choisir l'endroit où on place son picos. donc avoir une bulle un tout petit peu plus grande déjà, c'est pas du luxe Yes. Et enfin, il y a conquérant implacable. Euh, forcément, toutes les unités base relancent les jets de charge. Bon, forcément, comme le codex entier est base, maintenant, c'est aussi un trait de seigneur de guerre qui trouve son intérêt. Les traits de seigneur de guerre dynastique... Bah, on, a parlé, on a parlé de Mefrite et de Novok. Donc, no, frites permet de rajouter plus 1 en force et en attaque au Seigneur de Guerre. J'ai pas l'impression que les, les Seigneurs de Guerre euh, Necron soient faits pour être des mules au corps à corps. Hormis, effectivement, tu as parlé de la console, mais bon, euh, euh, voilà, c'est pas, pas la folie non plus. Et Novok, euh, à chaque fois que ce Seigneur de Guerre fait une attaque, deux mêlées, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible. Bon, en, encore une fois, euh, on n'a pas non plus des mules de close au, au corps à corps au niveau des persos. Donc, euh, ça paraît pas hyper, hyper rentable. Euh, ce qui nous permet ouais, de basculer sur, euh, sur, les, sur les reliques. Euh, les reliques, bah, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y, y en a une, voire deux, qui sont euh, quasiment auto-include et les autres qui sont un petit peu, un petit peu à la ramasse derrière. C'est ça, exactement. Euh, forcément, auto-include, bah, vous allez forcément avoir un voile des ténèbres. Hein. Vous prenez une unité base et puis vous la... dès le T1, vous pouvez la renvoyer partout sur, sur le champ de bataille. alors Ce qui est intéressant, c'est que c'est votre phase de mouvement, pas en début, pas en fin, donc ça veut dire que vous pouvez bouger votre unité euh, par exemple de destroyer lourd, vous pouvez bouger votre cryptech, il a même le droit de courir, et quand enfin ces deux unités sont à 3 pouces l'une de l'autre, elles se redéploient. Donc ça permet quand même euh, de redéployer des unités qui à la base étaient très loin les unes des autres, et l'adversaire c'est quelque chose qui peut ne pas forcément voir venir. Euh, alors je parle de destroyer lourd parce que le fait qu'il soit passé base, forcément, c'est euh, une utilisation nouvelle du, du voile des ténèbres. Parce que, euh, avant, vraiment, l'utilisation phare, c'était j'ai mon pack de 20 guerrier, je le voile, je tire, et puis après, j'essaie monde de s'envuer des trucs. Là, on peut vraiment se dire, j'ai des destroyers low cachés derrière une ruine, je joue, voilà, là, le mec, il a des poules, l'or, il a un kill rig, caché derrière une ruine, etc. Je voile, je récupère une ligne de vue vraiment sur un compte table, et du coup, ça me permet tout Simplement de commencer à faire euh, de l'attrition sur une unité qui pourrait me faire chier plus tard dans la partie, donc ça c'est vachement doux. Ensuite, on avait le bâton voltaïque sur le papa console. Ça euh, c'est presque aussi de l'auto-include. Hein. ça permet en fait à, à, à l'unité qui à la base avait peu de tir pas mal pour le, le coup en point euh, d'être en dégâts 2. Enfin, voilà, c'est bien. Ouais. En, alors, quand je dis en variante, si on voulait que le, le patron console devienne un peu plus fort au cac, alors comme disait Tourop, ça reste. Modéré, parce qu'on a un patron qui n'a que 4 attaques. Ouais, surtout quand tu le compares au perso des autres codex, hein, de ce que nous propose aujourd'hui euh, l'Orc euh, <rire> ou même certains chapitres Marines en termes de perso, on est quand même sur autre chose en termes de létalité. Ouais. On est sur autre chose en termes de létalité, mais on a un patron quand même qui balance quatre attaques de force 7, relance les blessures, touche à 2, moins 4 dommage 3 qui annule les FNP. Donc, sans être ultra fou, Ouais. Euh, quand il y a un char qui passe à côté, il n'est quand même pas serein. C'est à prendre en considération. Euh, maintenant, on peut parler peut-être d'une ou deux reliques supplémentaires très rapidement. Notamment, euh, si on veut jouer une armée un peu MSU avec des figurines d'infanterie qui résistent, on peut se tourner vers la trame sans hein, un point de vie en endurance Enfin, plus un point de vue, plus un endu, c'est-à-dire que le Tetra va passer à, je crois, à 7 PV, 6 ou 7 PV en du 6. Ouais. Ça commence à tanker, d'autant qu'il peut se relever, et qu'on peut le soigner. Donc, on, a, on, a en fait, on crée des figurines super OP personnages euh, qui vont durer dans le temps. Et les figurines super OP personnages, eh ben, elles posent des bombes, et des amorces. Euh, quand elles prennent un objectif, elles le gardent derrière même si elles cassent. Enfin, C'est pareil. Donc, c'est des reliques... Euh, comme d'ailleurs la cassette de Nanoscarabée qui fait que le personnage récupère deux pays par tour et pas un. Euh, au premier abord, on se dit, c'est moyen, mais en fait, en, sur une table de jeu, dans l'idée dans, dans d'avoir plein de petits personnages qui résident dans le temps, ça peut être intéressant. Yes ce qui nous clôture la partie relique on va avoir euh, les pouvoirs temps. alors là tout ça n'a pas changé il euh, n'y a aucune modification non. la seule question qu'on va pouvoir se poser c'est est-ce que les temps, euh, les K'tan on les a beaucoup vus au début du codex euh, on a vu en compétitif pas mal de listes avec plusieurs temps. Euh, au début il y a eu, euh, y a eu tout, tout, le, tout, le, tout le drama autour du, du Nyctophore en disant quelle unité imbuvable c'est trop fort etc et en fait on se rend compte que c'était plus du tout joué et que c'est vraiment le temps euh, transcendant qui a, qui a pris sa place et qui était spammé. Euh, le c'tan avait vraiment a vraiment la possibilité de distribuer de la mortelle et de la létalité, là où le codex en manque un petit peu. Tu l'as très bien dit d'ailleurs au début. Euh, Est-ce que du coup, le, la baisse des coûts en point de, de nombreuses unités ne vont pas euh, sortir un petit peu les temps des tables de jeu parce qu'on va leur préférer bah, maintenant des, des, des unités qui sont plus stables euh, et qui, qui ne l'étaient pas avant bah déjà, je dirais qu'en termes de méta, euh, vouloir jouer euh, plusieurs TAN, ça revient à, à jouer un sous-GK. Donc, euh, généralement, les joueurs qui jouaient des TAN, euh, c'est sérieux d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, je parlais ça avec, euh, avec un joueur des FTA qui me dit, euh, bah ouais, bah maintenant je joue GK, bah voilà, c'est ça. Les, les, les TAN, en fait... Euh, l'utilisation que je, je, je vois c'est soit on en joue un donc ça peut être par exemple euh, en termes de méta le Nightbanger ou, enfin, ou euh, le Dragon euh, dans un objectif particulier on pourra en reparler mais euh, jouer plusieurs Urctan euh, donc avoir vraiment cette idée de dire je commence à coller de la mortelle au début de la version bah oui c'était fort parce qu'en en fait il euh, n'y a pas d'autres armées qui faisaient ça aussi bien euh, maintenant bah on est le parent pauvre et puis c'est des unités qui coûtent cher et puis qui font que ça on compare un Octane par exemple avec un Curacier Némésis, bon, bah il n'y a pas photo, on va dire, le, le Curacier Némésis va faire autant de mortels que le C'tan, et en plus il va tirer, il va il va caquer, il est il a moins à résistance, il est moins cher, il peut se redéployer n'importe où sur la table, et il va pas crever parce que l'adversaire va faire, regarde, je fais 3 points de vie, euh, euh, tir, pique, cac, voilà, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien. Surtout que je rajouterais que le, le, le temps, euh, en termes de méta, moi je le, je le trouvais très intéressant en, en, en, dans, dans la première partie de cette version, on va dire dans la première année, parce qu'on on a, on a eu dans un premier temps des armées qui étaient un petit peu euh, mono game plan il euh, y avait soit des armées qui étaient très axées corps à corps, soit des armées qui étaient très axées tir, euh, et, et du coup le, le, le temps je trouvais qu'il avait son intérêt dans le sens où bah, les, les, les armées adverses n'avaient pas l'opportunité de, de te le sortir en un, deux tours ouais, et, euh, et je trouve que maintenant il y a une une, une plus grosse polyvalence dans les armées euh, toutes les armées tirent bien cac bien euh, avec notamment aussi les, les, les, les codex qui font du psy ou même des codex qui balancent de la mortale hors phase etc je trouve que le temps ouais, a une, une survivabilité qui est moindre qu'en qu début de version une survivabilité bien moindre euh, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui la règle du P'tan fait que caché derrière un mur il survivra mais à partir du moment où on va l'exposer, il va crever. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que quand je vais l'exposer, le tour où je vais l'exposer, ça va avoir un impact suffisant dans la partie C'est ça vraiment qui est important euh, comme question à se poser quand ouais. on joue un K'tan, voilà et puis, l'octane, c'est 270 points, euh, le, le transcendant. Euh, c'est vrai que là, quand on voit maintenant la, la, la baisse des coups en points, il y a, a d'autres trucs qu'on a envie de rentrer pour, pour ces coups en points-là. Donc, ah, on ne va, va pas s'attarder sur les lectants et, et leur discipline parce qu'il n'y a, a rien qui a globalement qu a changé, euh... hormis leur… leur le, leur, leur interaction avec la méta, les secondaires de Chapter Approved, on en parlera plutôt à la fin de la review quand bon, euh, on parlera, bien qu'on aurait pu en parler au début, parce que tu as, as très bien introduit l'interaction aussi du codex bah, avec si tu le… Veux, si tu veux, j'en parle maintenant, hein, avec ça ne sera euh... pas très long. Euh, Vas-y, bah, je... à toi la parole. D'ailleurs, euh... d'accord, d'accord. D'ailleurs, juste terminer ton petit aparté sur le temps en disant que, finalement que le corollaire de toutes les baisses en points qu'il y a eu, c'est que les unités qui n'ont pas eu de baisses en points, quelque part, elles ont eu un petit nerf euh, de, de, de facto. Euh, et c'est d'autant plus vrai pour les unités qui avaient déjà un coût en point assez élevé. Euh, alors, du coup, les règles de chapter approuvent. Donc, ce qui est important, c'est euh, en plus donc, des, euh, bah, des différentes euh, comment dirait, des secondaires qui sont plus ou moins faciles à réaliser, de, de, de vérifier quelle famille, dans quelle famille ils, ils appartiennent. Suprématie militaire, c'est une famille que nécron fait très facilement en sachant qu'il a, du coup, éliminé la vermine, qui lui permet de sécuriser cette catégorie-là, si jamais le match-up, la table, la situation ne lui permet pas en fait de, créer, de faire sa domination. Alors, généralement, le nécron, il fait domination au quart de table, plus généralement, il fait domination parce que son but, c'est vraiment de dégueuler sur les objectifs, mais si jamais, on va dire, on est sur un match où on va affronter une armée euh, qui cherche aussi à nous rentrer dans l'art, donc, du coup, on va essayer de faire une sorte de statu quo quelques tours. Bah c'est intéressant de chercher à faire éliminer la vermine, tout simplement parce que ça force l'adversaire à venir vers nous, à venir finalement nous chercher, et à se répartir partout sur la table. Donc, ça, c'est très très bien. Ça peut, on va dire c'est un scénario qui a tendance à créer en fait, un levier euh, qui force l'adversaire à s'exposer. Voilà. Euh, donc, très intéressant qu'on désormais de claque Trésor des Éons, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt le truc intéressant qu'on désarme de tir. Parce qu'en gros, l'adversaire, il va choisir trois objectifs chez lui. Et si on remporte les trois, on a 5 points. Donc là, on peut vraiment dire, je me suicide, on va dire, sur toi, sur les objectifs, et en trois tours, je marque 15 points. Ça marche, évidemment, si on joue des unités super opées, rapides. Bon. Opération clandestine. Euh, donc là, ça, c'est un secondaire. Je trouvais très fort euh, au début euh, de la V9. Maintenant, il faut prendre en considération que, généralement, on s'en sort comme assez bien sur euh, bah, les, euh, les shadow opérations parce qu'on va avoir généralement des drapeaux. Les scramblers sont un peu plus difficiles à faire, mais ça se fait quand même très bien. Et en plus de ça, maintenant, on a, on a le, le contrôle du centre qui score très bien. Et on a éventuellement aussi le, les téléporteurs qui peuvent se réaliser, je ne vais pas dire très bien, mais... Ça, ça fait partie de nouveaux secondaires qui sont vraiment attestés parce que je trouve que c'est quand même réalisable en écran. Celui-là, il dit qu'on prend des objectifs, on va dire on va choisir des objectifs, enfin, l'adversaire va choisir des objectifs au centre de la table, donc au nombre de trois, ce qui est vachement bien, c'est quand on a finalement trois objectifs au centre de la table, comme ça il n'y a pas le choix, il faut qu'on réalise des actions. Et si, alors, une unité base ou Canoptech qui a réalisé cette action est encore en vie à la prochaine phase de commandement, contraintes, on a trois points. La subtilité, c'est qu'on peut, imaginons, on met une unité sur chacun des trois objectifs au centre de la table, l'adversaire nous a laissé ses trois unités en vie, Bah en fait, ça fait neuf points. C'est un peu comme les drapeaux en fait, on n'est pas limité à une action. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'action si l'adversaire a mis la moindre unité euh, à, en contrôle de l'objectif. Donc c'est aussi limitatif, c'est-à-dire si c'est lui qui joue en premier et en fait, vague après vague, il met des unités en sacrifice sur les objectifs, bah nous, ça nous empêche de faire machine antique. C'est quand même un petit peu dommage. Pour autant, comme on peut faire euh, cette, euh, cet objectif, elle peut être accomplie par des unités bases ou canoptech, si on a le T1, c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant parce que toute l'armée est en mesure de réaliser euh, ce secondaire qui peut lui aussi très rapidement donner, euh, bah, comme on l'a dit, 9 points. Voilà, yes. c'est-à-dire que... On peut avoir euh, dès le T2 9 points sur euh, sur ce secondaire-là. Donc ça, ça peut être à considérer. Et ensuite il y a le troisième que je trouve très intéressant. Alors c'est le, le secondaire qui va surtout jouer avec le roi. Hein. Euh, à chaque fois donc unité noble. Alors unité, hein, pas figurine. Donc euh, le noble, le, le si on prend le Silent King, l'unité c'est le Silent King et ses deux menhirs plus, maintenant, il y a une con VTC qui, qui, qui, qui a faqué ça dans ce sens-là. Donc ça, c'est très bien. donc C'est-à-dire que si un menhir tue unité, ça donne 3 points. Si le Roi avec son bâton tue unité, ça donne 3 points. Et ensuite, si il cac une unité et qu'il la tue, ça donne aussi 3 points. C'est juste, par contre, s'il explose, ça donne pas de points. C'était rigolo, mais ça marche pas. Euh, donc ça veut dire que si, par exemple, vous avez le Silent King et un patron sur console, eh ben, les deux ensemble, souvent, surtout que maintenant, vous avez des scénarios qui vont vraiment pousser à jouer MSU, vous êtes quand même de manière assez euh, sûre de marquer au moins 10 points. Enfin, c'est assez facile en fait. Vous avez tué 3 unités, vous avez 9 points. Enfin, L'intérêt de ce scénario-là, parce qu'on se dit, ouais, mais si mon patron il meurt, bah, je ne peux plus marquer les points. C'est vrai, hein c'est tout à fait vrai. Mais en fait, suprême-massive militaire, on a dit, on peut très facilement faire la domination. Opération clandestine, on peut très facilement faire des drapeaux. Généralement, là où ça fait chier, c'est le troisième. Le troisième, en fait, ça va être, je tue les persos, je tue euh, des véhicules, bon bah tuer les véhicules, le necron c'est pas forcément mieux utilisé pour ça. Les persos, il bah, faut quand même que ce soit des persos qui vont à l'assaut. Bah, c'est vrai que c'est vachement bien quand on joue le roi. Euh, c'est que, en fait, d'un côté, on va gagner des points en prenant des objets. De l'autre côté, on va gagner des points en réalisant des actions. Et en fait, tout simplement, on va pouvoir avoir ce troisième secondaire-là, pas de euh, code de combat, qui va très facilement s'intégrer en fait, aux trois objectifs obligatoires. Et c'est en ça, en fait, que euh, le Silent King va avoir son plus gros bonus pour la Ménécon. Mais on le répète encore une fois, pour l'instant, ce bon vieux Silent King nous oblige à jouer notre armée en Zaharacan. Et euh, pour l'instant, c'est pas ce qui nous sauce le plus. Euh, ce n'est pas ce euh, qui nous sauce le plus. Et euh, le la doublette de patron console, code de combat, c'est quand même plus difficile à réaliser. Ouais. Mais je tenais quand même... Euh, ça ça méritait euh, de, de, de le coup de lumière, surtout si, si on a, uh, Inshallah, si on a une petite ligne dans la prochaine data slate... Qui, qui redonnerait vie euh, au, au roi silencieux. Je te propose qu'on attaque Exactement. les datasheets du codex. Euh, encore une fois, on ne va pas lister tout ce qu'il y a dans le codex, mais se concentrer sur ce qui tourne bien. Avant les datasheets, dans le codex, on a le système de protocole. Euh, euh, intéressant d'échanger un petit mot. Alors, nous, on l'a eu en off avant l'enregistrement, mais je pense que c'est intéressant de le partager. Moi, j'avais vraiment la sensation que le, le, les, les protocoles... Euh, les protocoles ne sont pas structurants en termes de jeu pour le Necron parce que euh, ils sont compliqués à mettre en œuvre. Alors C'est des bonus qui sont intéressants, il y a des bonus qui peuvent paraître passifs, surtout ceux qu'on va avoir au T1, T2, parce que on va très facilement avoir la totalité de notre armée dans les 6 pouces de, de nos personnages, euh, mais il oh. y a, a d'autres bonus, et puis arriver au T3, T4, T5, qu'on va avoir beaucoup, beaucoup plus de difficultés à, euh, bah, à synergiser. Euh, et et j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, euh, les, les protocoles moi, je, je les joue vraiment euh, euh, comme un, un, petit, un petit plus, mais, mais rien de structurant, notamment quand on les compare à tous les bonus passifs que peuvent proposer des codex, comme bah, ne serait-ce que les SM ou, euh, ou, ou le, le Cult Mechanicus, qui ont aussi leur, leur mécanique propre, mais qui sont beaucoup plus efficaces en passif. Là, on est sur quelque chose qui, à mon sens, l'est moins. Et, et du coup, je voulais ton impression, toi, sur ton utilisation des protocoles. Ah bah c'est sûr, comme on disait, ça n'a ça, ça, ça pas la puissance des protocoles admec de qui sont euh, sélectionnables à n'importe quel tour. Donc, euh, on a une liste de 6, on en choisit un. Voilà, ça tombe bien, c'est celui qui correspond à la situation. Toute l'armée en bénéficie sans aucune condition. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vrai que, euh, déjà, comme on en a parlé euh, au début de, de, de ce podcast, pour y avoir droit, déjà, il y a pas mal de conditions. Et ensuite, on n'en bénéficie que si on a assez plus d'un personnage. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir des personnages, il faut que les personnages soient apportés. Et du coup, ça fait que tous les protocoles euh, basés, on va dire, sur l'agression, eh ben, ils vont être difficiles à mettre en place parce qu'on ne va pas avoir le personnage apporté de l'unité qui va attaquer. Donc, ça, c'est très chiant parce que c'est des auras. Ce n'est pas des bonus qui se donnent en phase de com. Pour avoir le bonus, il faut être apporté du personnage au moment où l'unité fait action. Euh, alors, il y a quand même... Euh, des protocoles qui ont un réel intérêt. Typiquement, si vous n'avez pas choisi le, la dynastie qui vous permet de bouger en début de round et que vous jouez en deuxième, vous avez la directive qui vous met à couvert. Celle-ci est très connue et c'est vrai que ça sécurise quand même vachement votre T1. Le protocole de la tempête soudaine, c'est le meilleur, c'est-à-dire que vous avez plus à la caractéristique de mouvement des unités. Alors, un pouce, ce n'est pas grand-chose, mais si par exemple vous prenez un spectre et un mouvement de 12, vous commencez donc sur votre ligne de 10, si vous avez le mouvement pré game, vous bougez de 10. Vous avez votre mouvement de 12, vous bougez de un pouce supplémentaire avec le protocole et un pouce supplémentaire avec la règle euh, de, euh, de votre euh, overlord à côté. Donc C'est-à-dire que votre spectre va bouger de 14. 14 et 6, ça fait 20, donc ça veut dire que vous bougez de 20 pouces, t1. Voilà. Ce qui fait que, je pense, sur une table, euh, on est sur 20 pouces plus 10 pouces, bon, on a fait 30 pouces, une table, ça avec 44, c'est ça, à peu près. C'est-à-dire qu'il reste, je ne dis pas de conneries, 14 et, pouces. Et on est, sur, on est sur de la charge bien amorcée, quoi, hein. globalement, euh, on charge bien quand on a fait nos… C'est-à-dire qu'un orc qui a une petite buggy, euh, on va dire, en touchdown, ça reste une charge accessible. Et c'est en ça que ce protocole, il est intéressant. Si vous voulez, en fait, qu'on vraiment jouer sur le terrain, euh, ou peut-être pas sur le terrain mais sur le T2, mais en fait, ça vous donner une accélération. Et c'est pareil. Si vous jouez Novoc, vous avez plus 1 à la charge. Donc, quand on, quand on commence à combiner le plus 1 à la charge, le plus 1 mouvement, et le plus 1 mouvement du Tétraque, bah en fait, les unités, de manière cachée, elles ont plus 3. Yes. Donc, ça fait que, par exemple, un garin qui commence à 5, bah, en fait, c'est comme s'il avait un mouvement de 8. C'est pas la même. Donc, voilà, petit bonus. Certes, c'est pas forcément structurant... Euh... Parce que c'est qu'un pouce, mais quand même, c'est euh, un. C'est toujours fort. intéressant. Ensuite, fait, vous avez la directive 2. Voilà, c'est toujours intéressant. La directive 2, c'est la possibilité de tirer et de faire une action. Alors, c'est plus difficile à avoir que d'autres codex, mais ça veut dire que pendant un tour, vous pouvez réaliser. Alors, comme on a dit, hein, si vous voulez faire machine antique, bah vous pouvez faire machine antique et tirer. Donc, typiquement, l'utilisation qu'on peut s'imaginer le plus simple, c'est dire j'ai une unité de guerrier qui voile, qui fait une action et qui tire. Ça, on ne perd pas du tout en fait de ressources. On peut aussi avoir une unité de destroyer lourd qui fait une action et, ouais. et qui tire, et ça, c'est encore plus fort parce que ça veut dire qu'on va poser une bombe euh, ou alors on va essayer. Alors, j'allais dire un scramblers, bon, on a une chance sur deux, peut-être pas un scramblers, mais prenons l'exemple de la bombe. On va poser une bombe, très bien, on tire. On a fait euh, deux utilisations utiles d'une unité euh, en un tour, et ça, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, on a euh, l'option de se dire, bah T1, j'avais plus à ma caractéristique de moment, de mouvement, je t'ai rentré dedans. T2, bah en fait, euh, tu m'as cliqué, mais mes unités qui tirent, elles vont pouvoir désengager et tirer. Voilà. Je pense que globalement, ah ouais, moi tu as, as, as, as assez bien résumé en fait la façon dont je perçois les protocoles, pour moi il y a ça en fait, il y a mettre son armée à couvert et prendre le bonus de mouvement, T1, T2, euh, éventuellement le désengagement plus tir aussi sur, euh, face à des ouais. armées qui, qui vont nous rusher et on se dit bon T2 j'ai cette option là, euh, mais après le reste pour moi c'est vraiment, on est dans le flou, on est complètement dans le flou, on sait pas du tout où la partie va aller, on sait pas combien de persos on aura encore au T3, au T4, au T5, euh, on ne pas où ils seront sur la table, c'est très difficile d'avoir cette cette vision d'avoir cette. Puis en plus, tu l'es choisi au début de la partie, avoir cette vision euh, du futur en te disant à T3, à T3, je vais claquer ça, euh, ça va être un tricks de ouf, ça va être génial. En fait, pas du tout, il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu de toute façon sur une table de jeu. Euh, et je trouve ça. que et vous passez. C'est des petits bonus, hein, parce que ouais, euh, c'est pas non plus. Les, ouais, voilà. les, les, les protocoles d'attrition, bon, tout le, monde, euh, allez, euh, tout le monde sur un 6 pour toucher, à plus… Enfin, tout le monde sur un 6 pour baisser, à plus un en PA. C'est c'est très synergie de guerre, tempête de feu sur, sur le codex SM, mais bon, c'est pas structurant, quoi. S'il faut mettre quelque chose en place, de se dire au tour 3, je vais être en position de faire quelque chose comme ça. Celui qui est vraiment bien, éventuellement, c'est plus en force, parce qu'il peut se combiner au plus en force du stratagème. Donc on peut avoir des unités qui vont vraiment monter pour éventuellement choper la blesse à 2, par exemple. Ouais. Mais honnêtement, en dehors d'une game avec le Silent King où tu peux commencer à faire des plans sur quatre générations, Carrément. avec euh, le fait de doubler des protocoles, d'en même deux côtés, de claquer au moment où tu veux, c'est trop difficile. Je veux dire, quand on quand on ne joue pas avec le Silent King, euh, on joue les trois premiers tours, on a un plan sur les trois premiers tours et les deux d'après, euh, c'est YOLO. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est vrai que oui. le, le, le Silent King a quand même, a quand même une, une, une... permet de faciliter la, la lisibilité du truc, en plus un, un personnage avec un sacré gros socle, donc c'est quand même très cool. Je te propose qu'on passe immédiatement sur les data sheets. Euh, on va faire le point au niveau des QG, bien qu'en fait, bah, vous avez compris, hein, dans, dans les, globalement, dans les propos qu'on a eus, eu, ça, ça nous amène assez rapidement vers, vers là où on va aller, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il y a un QG qui, qui était déjà bien et joué et qui l'est d'autant plus avec les nouveaux mots-clés bases pour tout le monde, c'est évidemment le technomancien qui va permettre de ripop maintenant bah, des spectres, de ripop euh, des destroyers lourds, de ripop des destroyers, donc ça absolument génial de rip-hop des figurines qui valent 30, 40, 50 points. Euh, donc, lui est, est toujours aussi bon. Moi, j'ai un... J'ai un, euh, un petit retour en arrière sur Zvera. Au début, je le mettais dans mes listes. Je ne le mets plus du tout maintenant, parce que je trouve que pour un point de com, tu peux faire deux fois ton rythme de réanimation. Ouais, et Zvera, je le trouve au final un peu cher pour, pour ce qu'il fait. Et son bonus d'augmentation mécanique est très cool, mais aléatoire. Et du coup, bah, quand tu te retrouves avec un plus en force fort sur une unité de destroyer, bah, c'est génial, mais euh, c'est pas <rire> ce qu'on voulait, quoi, tu vois. Pas et voilà, c'est ça. Et du coup, moi, Illumineur Zvera, je reviens un peu dessus. Euh, je joue évidemment encore, et, et je pense que tout le monde joue, sauf ceux qui jouent le Roi Silencieux, mais le tétrarque avec le stratagème pour passer deux fois le My Will Be Done, enfin, ça, paraît, euh, ça paraît assez obvious euh, en termes de liste. Et après, bah, sortie de, euh, sorti de ces QG, on a le Chronomancer évidemment qui, maintenant, bah, qui donne toujours sa sac plus invulnérable. Oui, ouais, avec il... la relance des charges, ouais, euh, elle... il est, est, est invulnérable de base, donc il est quand même un peu plus résistant que les autres. On peut lui mettre un gros bâton si on veut, bon, tout le monde ne ouais. le fait pas parce que ça coûte 10 points maintenant avant c'était gratuit. Euh, donc lui, il est très bien. Après, ouais, ouais, comme tu dis, les autres, QG, euh, les autres QG sont en dessous. Alors, tu vois, tu parlais du mineur Seraz, en, en, en, il, est, euh, il a Jean Dynastique, hein, donc il ne bénéficie pas des bonus du détachement, ce qui est un peu dommage. Et euh, on ne peut pas lui mettre de relique. Euh, plus... Rakir quand même, qui, qui reste intéressant, parce qu'il euh, donne plus une attaque aux unités base. Alors, c'est une bulle, il hein, ne faut pas non plus euh, s'exciter. Hein, une bulle de 6, ce n'est pas énorme. Il bouge que de 6, le mec. donc euh, Ça veut dire qu'il faut imaginer quand même que l'armée avait à 100 à l'heure, et que lui, il va être là en train de faire un petit run, une sorte de petit footing sportif juste derrière, tu vois, essayer de suivre les, les unités qui avancent. Donc, c'est pas non plus euh, la folie. Ouais. Après, euh, quand on joue des liches-gardes et des pesseurs, ça peut avoir un intérêt parce que euh, tout, on a des blocs qui commencent à bouger à peu près au même rythme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sexy. Il, il donne plus une attaque à tout le monde. Tu, tu vois, tout à l'heure, je te donnais l'exemple, euh, pour, le, on va dire, pour la forme intellectuelle de dire, j'ai des specs qui ont 20 attaques, 25, allez, imagine ce soit Novoc, allez, 30, allez, en plus, Unraki, les 35 attaques, allez, je t'en donne 35. Bon, maintenant, on est d'accord, hein, c'est l'alignement des As, mais n'empêche, c'est sympa de se dire que euh, maintenant, les unités, elles peuvent gagner tous ces buffs. Alors qu'avant, c'était que quelques unités dans le codex. Yes. Le game, ça fait un peu sauter les verrous a fait euh, carrément euh, carrément le les les dépousseurs d'ailleurs euh, les les dépeceurs ont gagné le mot clé base aussi hein les dépeceurs ont gagné le mot-clé doute ils ont gagné le fucking mot-clé va ouais, tout à fait, ouais. Donc, et ça, c'est quand même vachement alors, bien. Les dépeceurs qui ont perdu, on, on y reviendra après, je, je, je, vais, je vais me perdre on après y reviendra. Les, dans l'ordre dans des QG, mais c'est vrai qu'avec Andrakir, pour le coup, euh, t'as as des dépeceurs, bah, tu te rajoutes 20 attaques hein, sur un pack de 20, euh, c'est pas négligeable quand même. Euh, pour finir et sur 40 les QG... de fois. Ouais, carrément, carrément. Le, le, le, les, QG, euh, les QG, globalement, il bah, n'y bon, a, a pas grand-chose de plus à dire, on a la barge, et, mais t'en as déjà et... parlé. On, on, peut en rajouter un, on peut en rajouter un vite fait à la vitesse de l'éclair, c'est le Seigneur Scorpec ouais. pour euh, des raisons qu'on évoquera après, mais déjà on peut tout simplement dire qu'il tanque bien donc euh, quand on parlait tout à l'heure d'avoir des personnages super OP, résistants qui tiennent les objets, bon bah le qui et le, et le Seigneur Scorpec euh, c'est pas mal, un hein. Seigneur Scorpec qui régène qui 2 PV par tour avec une impure à 4 et tout c'est euh, une unité, l'adversaire pour s'en défaire bah, ça va l'emmerder, voilà ouais moi je, je regrette un petit peu le, le profil d'attaque du seigneur Scorpec, je pense que ça, okay, ça aurait pu attends. potentiellement être un des seuls vrais QG de cac que nous proposait ce codex-là, et puis il avait, on va dire, que charismatiquement la figurine, et puis comment Games Workshop nous l'a amené hein, c'est quand même le lord ah bah... de l'unité de Scorpec, on pouvait s'attendre à un mec qui tape bien, surtout quand on voit ce qu'ils ont pu sortir sur le codex Orc avec les, les méga-boss sur Squeezie etc. Et c'est clair, le seigneur Scorpec ça... c'était le, le cliffhanger final de leur vie vidéo d'intro d'annonce de, de la ah, grave en, grave et en, en fait il a quelque chose quand même bah, le mec il a il a quatre attaques bon euh, c'est génial il touche en de plus il fait du flat 3, mais euh, mais c'est clair que quand tu le compares bah, tu le compares à des Dread knight nemesis tu le compares à plein de profils je pense qu'il lui manque lui manque bien au moins une ou deux attaques sur son profil euh, cool. et attention un... il touche à deux mais si tu tapes avec la grosse attaque ouais, tu as, as moins un, un pour pour touché toucher, ouais, ouais c'est exact <rire> ah, ah, bah, il peu y aurait triste. six attaques que ça serait pas volé tu vois carrément on commencerait à y penser pour de vrai mais euh, c'est vrai et en plus de ça tu as plein de reliques qui pourraient être intéressants sur lui on te dit attention c'est des infanteries nobles ah c'est con cool. c'est pareil euh, la, la trame sans paternel, sur lui ça c'est va vachement bien mais bon voilà c'est c'est le personnage charismatique mais euh il va rester charismatique. La, la, console de, la console de commandement, si on peut s'arrêter deux minutes dessus, euh, moi je, je, trou, je trouvais qu'elle était intéressante aussi. Alors déjà parce que tu as, as la petite combo qui va bien avec la réduction de damage et puis euh, l'arme euh, mmh. dont j'ai plus le nom, le bâton, de, le bâton amélioré. Le, le bâton euh, voltaïque. Ouais, le bâton ouais, voltaïque est qui est, qui est en cool. en et puis, c'est euh, un noble, euh, il a My Will Be Done, donc il est, éligible, euh, il est tétrarch, il est éligible au stratagème pour passer deux fois son My Will Be Done. Et je trouve qu'il a, a une empreinte au sol qui est un peu plus intéressante que celle du tétrarch à pied. Euh, ah, elle n'est pas déconnante, hein, ouais, parce ouais, qu'on mesure la distance depuis le socle ou la coque. Et, euh, si on mesure la distance sur la coque, euh, je, je crois le, la console de com, elle doit faire 6 pouces de large à peu près. Ouais. Euh, donc on a quelque chose qui fait 6 pouces de large et ensuite on envoie nos, nos bonus à, à peu près de. Ouais, c'est ouais, cool. Donc euh, carrément. Voilà. Carrément. Alors en non, ça, c'est une, une, une, une bonne entrée. Ouais. On a fait le tour des QG. Et en plus, il ouais. est rapide et il vole. Ouais, carrément. En plus, ouais. c est, c est, ce sont de bons bonus quand même de manière générale. <rire> euh, le, le, le bon, il y a le psychomancien, le plasmancien, on n'en parlera pas. Hein, on, les, on les laissera, on les laissera complètement dans l'ombre de leurs deux camarades qu'on a cités au début. Euh, au niveau des troupes, euh, deux bonnes troupes, hein, qui restent des bonnes troupes, les guerriers, les immortels, pour eux, pas de changement sur ce CA, puisqu'il n'y bah, a pas de changement coup en point, et puis reste ils restent qu'ils étaient avant. Euh, C'est ça le problème. Les guerriers, voilà, c est, c est, ils ont, comme tu l'as dit, hein, le, le, le, les unités qui ne sont pas euh, baissées en point, du coup, au final, elles ont un petit nerf parce qu'elles sont mises en compétition. L'avantage des guerriers et des immortels, c'était évidemment d'être objectif sécure aussi dans un codex. Et euh, bah là, il y a une dynastie qui permet que tout le monde le soit. Donc euh, voilà, les, les mécaniques de Guerrier Nécron, on ne va pas revenir dessus. C'est clair que le pack de 20 Guerrier Nécron est bon et je ouais, pense restera fort. toujours bon. Euh, il n'y a pas beaucoup de mécanique en plus de, à, à mettre en œuvre ou de conditionnement. Tu leur claques un chronomancer, ils ont leur 5 plus à vue, ils, re, ils revivent, ils peuvent bénéficier de, des protocoles, tout ça. Tout ça. On ne va pas trop s'attarder dessus. Les immortels, pour le coup, on les a moins vus euh, jusqu'à présent dans ce codex-là. Oui, bien sûr. Bah, le truc, c'est qu'ils sont, en, en, on va dire, toujours un petit peu en comparaison. Euh, le fait qu'ils qu qu aient qu'un PV, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, ils se relèvent mieux, mais comme ils sont que 10, bah on se dit qu'on aurait quand même préféré qu'ils aient deux pèves comme le reste euh, du monde des primaris et euh, des autres unités. Euh, parce que ça fait que, bon dès qu'on se prend de la statue de merde dans la gueule et qu'on euh, commence à en perdre quelques-uns, bon ça, ça fait quand même un petit peu chier. Après, euh, 5 Immortels, le MSU, il est quand même vachement bien. parce que ouais. euh, alors, Il permet de faire quelque chose que le reste de l'armée ne peut pas faire forcément. Hein, C'est si on choisit euh, les téléporteurs, c'est les téléporteurs, faut vous rappeler la, la règle maintenant euh, normalement donc, on fait une action soit dans la zone euh, dans, le enfin, dire dans, la, dans, dans la moitié de table adverse on fait une action et à notre prochaine phase de commandement c'est 2 points et si c'est carrément dans euh, la zone de déploiement adverse c'est 4 points mais si c'est une troupe, donc guerrier et immortel hein, c'est à la fin de notre tour que cette action est accomplie euh, ça reste quand même une règle intéressante et euh, c'est une utilisation qu'on peut donner euh, aux immortels on ouais. se sent que de toute façon, les immortels, c'est une petite unité sympa qui va rester sur un objectif. Mais comme on a vu, là où j'ai tendance à me dire que les troupes euh, elles vont quand même perdre en valeur, déjà que l'armée, on va dire, est super OP, maintenant on me dit, en plus, si jamais tu es super OP, bah, tu n'es pas obligé de rester sur, sur les objectifs. Donc clairement, le petit MSU euh, qui est juste là pour tenir un objectif en écran, il perd aussi de son intérêt. Ouais. Après, bon, ça te, ça, ça te rentre les slots de troupes sur un bataillon si, si tu veux ton bataillon. Voilà. Euh, voilà et la en... patrouille, ouais. c'est vrai, pour euh, dépenser moins de PC parce qu'on va le voir, euh, le Nécron, bah, euh, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à sortir des détachements euh, plutôt élite ou plutôt attaque rapide. Donc on a plutôt tendance à jouer avec 5-6 PC. Donc euh, c'est bien de limiter la casse. Euh, les Immortels, bon, c'est bien aussi, ça permet. De manière assez efficace de faire euh, des scramblers si on, ouais. euh, avec une autre unité donc on parlera plus tard parce que forcément on en a 5, 85 points ça fait euh, assez facilement des petites actions comme ça. Enfin ça reste bien, c'est une bonne unité mais, mais voilà maintenant en, en, on va dire en cœur d'armée, ouais, euh, ouais. je pense qu'on verra moins de, de troupes que dans les anciennes listes d'armée. Ensuite, bah, bah, nos deux choix de troupes sont passés, on passe sur les choix d'élite, Là, il y, y, y a pas mal de choses à dire. Bon, le, réanima, le réanimateur tech qui est arrivé avec la version, bah, il s'est avéré useless, j'ai l'impression. Euh, euh, le... Ouais, il n'est plus qu'à 80 points, même à 80 points. Et puis, tu es toujours dans cette sens. comparaison de te dire à 80 points, euh, alors c'est cool. Si qu -ce Qu'est-ce je... ré... qu que, voilà. que je joue est-ce que c'est pas mieux de payer deux spectres Est-ce que ça va me relever deux spectres ou est-ce qu'il vaut mieux que je paye deux spectres et, euh, et, et j'ai fait mes bon c'est 70 points de spectre mais euh, mais voilà et on est toujours dans cette question là ah, de sais. se dire est-ce que est-ce que vraiment cette figurine est rentable j'en ai pas l'impression si elle avait des si elle avait des outils un peu de répondant au tir si en fait ce, ce faisceau de réanimation euh, était un petit plus et qu'on avait une figurine qui avait un intérêt euh, en tir ou en cac ou j'en sais rien là en l'occurrence elle est un peu euh, elle est un peu misérable la, la figurine euh, donc euh, on ne la voit pas, et je pense pas qu'on la voit suite à ce CA. C'est vraiment pas une non, unité qui sort du lot. Euh... je ne pense pas. Et puis tu vois, comme tu dis, euh, le, en fait, est, elle est misérable, elle se tue facilement, et en plus, euh, la règle, euh, elle n'est pas trop impactante, parce que comme tu as dit, euh, ce n'est pas comme si tu étais assuré de relever un truc, hein, c'est juste que tu dis, bah, voilà, plutôt que de relier un tiers des PV, on va relier un quart. Tout. Enfin, plutôt que de relier un tiers, on va relier la moitié. Et puis, on est sûr quand même l'obligation en phase de commandement de s'il y a une unité que l'on voit, de continuer de l'avoir Et c'est une portée extraordinairement longue de 6 pouces. <rire> bon, la, me la messe est dite, on, on va pas trop s'attarder sur, euh, sur le réanimateur. Plus... En plus, parce que bon, c'est presque du troll, mais c'est vrai que ça me fait marrer, c'est que pour que le bonus soit actif, il faut quand même que l'unité n'ait pas été table rasée quand même. C'est-à-dire que si ton unité est rasée, tout ce que tu as mis en œuvre pour que ton créateur canon soit en mesure de relever ton unité, ça ne marchera pas. Ce n'est pas un pheno pay, hein. pour avoir de au protocole, il faut être en vie. Donc euh, c'est énormément de contraintes pour une figurine qui est... Euh, bah, qui est euh, je ne sais pas même si, à, même si à 50 points on voudrait la jouer. C'est vraiment pas bon. Toujours dans les choix d'élite, on retrouve le, le destroyer Ex-Mark euh, qui n'a pas été énormément joué. Euh, et, et encore une fois, il fait partie de ces unités qui n'ont pas subi de, de, de, de buff, de nerf ou de ou de, de choses particulières donc euh, rien ne change pour lui euh, on, on va pas on va pas s'attarder dessus les factionnaires ils ont été c'est une bonne unité les factionnaires qui, qui ne changent pas non Clairement. plus hein, qui a toujours son intérêt de, de, cette phalange cette phalange résiliente de corps à corps euh, euh, qui, qui interagit bien avec toutes les ressources que nous propose le codex je trouve c'est ça qui était intéressant dans les factionnaires c'est que vraiment bah, on, on profite des protocoles on profite des technomanciens on profite euh, on profite des, des différentes auras donc c'est vraiment une unité qui qui capte bien tout, tout que nous propose le codex. Euh, et on en, nous... en profite d'autant plus que euh, maintenant, on va pas jouer un technomancer parce qu'on joue des factionneurs, en fait, c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on jouait des factionneurs, on se disait « Ah ouais, mais ça serait bien quand même de jouer ça et ça, parce que quand même, les mecs sont chers. Voilà. » Alors que maintenant, réellement, euh, des... quand on va mettre des factionneurs dans la liste, on sait que naturellement, ils vont combattre avec euh, toute l'armée. Et ça, c'est yes. euh, vraiment appréciable. Les, les trackers, c'est nos amis avec leur désintégrateurs synaptique, donc leurs snipers. Euh, voilà. Est-ce que tu as un mot pour eux c'est bah, pff... Ça peut aider à désinguer du perso, euh, faire d'un mortel. Maintenant, euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont quand même bien chers. Ils ont ouais. exactement le même problème que les immortels, donc on ne va pas en parler plus que ça. Ouais. Euh, par contre, là on rentre sur une data sheet, il y, y, y, y a un petit peu de choses à dire sur elle, euh, parce qu'elle a subi <rire> deux énormes buffs en l'espace de, de quelques mois. Le premier, c'est qu'elle est passée corps, et le deuxième, c'est qu'elle a perdu trois points par figurine. Les dépeceurs sont passés de 13 à 10 points, ce qui veut dire qu'un pack de 20 dépeceurs, bah, ça coûte 200 points. Euh, mathémat mathématiquement, <rire> les 60 coûtent 600 points. C'est les maths qui disent. Mathématiquement, ça. Ouais. C est, c est exactement, les maths ont bien raison de dire ça parce que c'est vrai. L'unité euh... est bonne, mouvement de 5, euh, CC3 ⁇ 4 en endurance, save à 4. Euh, 3 attaques sur leur profil, il tape APA-1, damage 1. Ce qui est cool, c'est que quand tu tapes euh, une unité euh, qui n'est pas véhicule, un jet de touche modifié de 6 génère une touche supplémentaire donc euh, ça c'est très cool et, euh, et, et, oui. et as une petite aura qui mange pas de pain, qui fait plaisir euh, dans les 3 pouces, les mecs et, ils perdent 2 points en commandement euh, à proximité de l'unité, c'est pas négligeable c'est moins 2 points en commandement quand même c'est une aura qui est intéressante euh, ouais, c'est vrai que ça fait chier quand même euh, quand on joue contre des orcs ou des, des armées un peu comme ça euh, c'est moins 2 qui peut quand même euh, commencer à, à vraiment gratter euh, le moral de l'adversaire donc les dépeceurs. C est, c est on peut... oui. les dépeceurs pour toi, grosse unité maintenant euh, Là pour moi aujourd'hui, les dépeceurs, enfin, si on rêvait de guerriers moins chers, euh, on les a. Hein. Euh, là on a un guerrier qui tire pas, euh, par contre euh, bah, il a trois attaques. puis surtout il coûte 10 points quoi. Putain, un guerrier à 10 points. Non mais on a un guerrier, il y a un stratagème quand même qui dit que quand tu le tires dessus, quand tu veux le choper au cac, tu as moins un pour le toucher. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc, ça veut dire que tu as 20 guerriers qui ont une avion à, enfin, en à 5, qui vont se relever, donc le, qui, a, qui a sa double 5+, moins -1 pour être touché, ça double, alors, en gros, ça claque deux fois. Voilà. Puis bon, bah, c'est super OP, forcément, parce qu'on va, on va, on va quand même partir du principe, maintenant, quand on lit un peu euh, le codex, euh, qu'on est super OP, parce que c'est vraiment le bonus euh, avec les nouveaux scénarios qui est, euh, qui, est, euh, qui est insane. Donc là, en fait, les dépeceurs, 200 points, 20 mecs, c'est pas grand chose, hein. je veux dire, euh, si tu en joues 18, allez, tu réduis un petit peu 18, c'est le coût d'une unité de spectre en vérité, euh, pour dire à tel point c'est peu cher, euh, si tu fais 60 épaisseurs, euh, c'est comme si en fait à l'époque quand on jouait 60 guerriers, on me disait tu joues 60 guerriers, mais allez, euh, les, les persos ils sont gratuits, voilà, ils sont offerts. Ah, c'est un peu la même chose en fait, ça, ça, ça libère ces, ces, ces points-là. Alors à côté de ça, bon, si on n'a pas envie de jouer des gros packs de déposeurs, bah, 5 déposeurs c'est 50 points. Donc là, Et ça fait. Donc euh, là on a l'unité en ouais. MSU de contrôle de table, de, de, de scrambler, de prise d'objectif, de quart de table ultime. Donc les déposeurs, qu'ils soient joués par 5 ou par 20... enfin. Il n'y a aucune raison de ne pas en jouer. Et là, pour le coup, je pense que Games a fait un coup euh, assez fort parce qu'ils ont sorti les figs, personne n'a voulu, il se fait, allez, je fais les en base, 10 points pièce. Enfin, ça se trouve, dans un an, ils vont, ils vont remonter en, les gros les, les en Enfin, c'est ridicule. Enfin, tu as des guerriers <rire> qui, ont, qui ont quand même une résistance de malade euh, à 10 points. Enfin, je crois qu'un boys euh, Snaga, c'est neuf. Sauf que le lobby le Snaga boys il ne sait pas 6 hein. Il n'a ouais. pas le protocole derrière. Et ton unité T'es 20 mecs, c'est 60 attaques. Tu caques deux fois. 120 attaques, sans buff. Comme ça. Genre juste en mode euh, petite, euh, petite, euh, petite attention. Voilà. Après, si tu veux commencer à les monter, euh, bon, déjà, tu vas toucher à 2, donc tu prends sur du 6. Force 4, alors comme t'es bases bah, tu peux passer force 5 avec un PC. Donc déjà, quand t'es 30 attaques, tu pas force 5. Puis si tu commences à te dire que t'as envie de jouer Novoc ou euh, d'avoir euh, un Rakir à côté, vas-y, t'as 50 attaques. 50 attaques, enfin, c'est… Euh... Non, tu as 5 attaques par mec, pardon, 5 attaques par mec, c'est 100 attaques, attaques ça veut ouais. dire que tu fais 200 attaques <rire> avec euh, l'attaque et la re derrière. Bon, tu auras peut-être des pertes au passage, mais c'est pour dire, enfin, et on parle d'une unité de moins de 200 points, enfin, c'est ridicule. Yes, après la difficulté, ça va être de réussir à les amener au corps à corps, je pense, ces petits gars-là. Euh, c'est d'où l'intérêt, hein, c'est toujours pareil, d'où l'intérêt de spammer ces unités-là. Euh, quand t'as trois packs de vin tu sais que tu sais qu'il y en a un. L'adversaire, il, il se le prendra dans la pachole Il y aura pas grand-chose pour pour le contrer. Euh, en et tout il cas, il se le prendra. Et puis ce que je trouve drôle, tu vois, c'est que t'as un pack de vin l'adversaire, un pack de vin derrière de l'adversaire, bon bah, il envoie une unité dedans, il se dit c'est désactivé, tu vois. Là, le mec, il te charge et des il Il peut pas se dire ça. Et puis. Là, je trouve c'est vraiment ouf, c'est qu'il charge les dépeceurs. Tu sais, même genre, je sais pas, un pack de Seras, ça te charge les dépeceurs. Avec moins un la touche, ça tue pas les 20 dépeceurs. Hein. Mettons qu que tu vois, il, il en tue 16. Bon, bah, il y en a un tiers qui va repop. Donc, en fait, tu as encore un pack de 10. Le pack de 10, il repop, 30 attaques. C'est horrible. Ouais. Excellente unité. Excellente un unité. Excellent unité donc, gros. Euh... Un œil à avoir sur, sur cette unité que vous allez voir sur l'étape des jeux sur le, sur le format compétitif, à n'en pas douter. Euh, les CryptoCR qui restent des CryptoCR et qui sont toujours une bonne unité. Les Destroyers Scorpec qui, eux, ont perdu 5 points, euh, ce qui descend les, les 5 gars à 150 points. Euh, ils, viennent apporter, euh, ils viennent apporter aussi euh, une petite résilience intéressante euh, qu'on n'a pas sur d'autres unités ou qu'on a différemment sur d'autres entrées. Qu'est-ce que tu penses sur les Destroyers alors, déjà au niveau de la baisse en points, là aussi on est pas mal parce qu'en fait on est passé euh, de 175 points à pack de 5 à euh, 150. Donc ça veut dire quand même que quand on paye 5 destroyers euh, Scorpec, on gagne quand même 25 points. C'est pas rien du tout. Euh, alors les Scorpec, leur intérêt c'est qu'ils sont quand même relativement mobiles. C'est une troupe euh, qui se déplace bien. Euh, c'est de l'infanterie. Donc bon, bah, l'infanterie aujourd'hui est très forte. Hein. Ils ont un petit stratagème qui leur permet en fait, d'avoir une sorte de simili euh, euh, transhumane qui est en fait le moins 1 pour être blessé. Alors je dis simili transhumane parce que comme ils ont une endurance de 5, à part si vous avez force 10, vous allez baisser à 4. Euh, par contre, là où c'est encore moins drôle, c'est si vous avez force 4. Parce que force 4, ça veut dire que vous allez baisser sur du 6, les destroyers sur, le 6, sur le euh, Et donc en fait, bah, quand on choisit d'être en mode un peu, euh, j'ai plein d'unités un peu partout sur la table, euh, les destroyer soccerpec, quand on va les chercher, il bah, faut les chercher avec quelque chose de suffisamment puissant euh, pour vraiment faire des trous. Et ensuite, bah, c'est pareil, 3 PV. Donc si vous êtes en dégâts 2, bah, vous allez avoir des PV, euh, des blessures qui vont partir dans le warp. L'unité, si bah, c'est un pack de 5, il y a peut-être un qui va se relever. S'il y a un technomancer à côté, il va peut-être encore en relever un. Donc c'est une unité qui est très relou à péter. Le super OP est bien. Et ensuite, bah, c'est une unité qui apporte quelque chose. C'est-à-dire que ça tape euh, avec une grosse PA, un moins 3, moins 4. Et on peut même aller jusqu'à du dommage 3. Donc, ça veut dire que c'est une unité qui peut permettre de faire mal à des unités qui, normalement, réduisent les dommages de 1. Voilà. Euh, donc, le fait que ça baisse en points, ça veut dire qu'on a pu vraiment se poser de questions sur est-ce que je joue des scorepacks ou telle autre unité On se dit que dans tous les cas, on peut mettre un ou deux packs de scorepacks dans sa liste si on en a envie. Et l'autre bonus sympa, c'est que euh, même un pack de 3, bah, voyons hein, c'est 90 points. Hein, donc, il euh, n'y a pas de raison non plus de s'en priver. Euh, c'est pas du tout une mauvaise unité. Alors, Plasma, très, très bon. Plasma Site ou pas Plasma <rire> Ça dépend si t'es joueur. Euh, on, on va dire que maintenant, <rire> tu peux les relever, tu peux te, te, te dire que, allez, à la limite, je tente. On peut toujours tenter, on peut toujours essayer d'en relever un. Mais putain, tu as un mec qui meurt cash comme ça, ça va être toujours chier. Après, bon, l'avantage, c'est que si tu en as 5, que tu en as un qui meurt, le bonus d'attaque est compensé par le nombre de figurines dans l'unité. Mais bon, bah, ça fait quand même vachement chier de perdre un mec. Ouais. Euh, là, c'est toi et ta conscience. Mais bien. cela dit, ça peut être sympa, parce que tu regardes les Destroyers Coreplay, ils ont force 5, ils sont base, donc ils ont force 6, Plasmacite, force 7, le chef... À monter à force 9 ouais. donc ça veut dire que potentiellement tu vois genre le big boss or qui dit euh, j'ai moins un pour être blessé qui est endurance de 7 le fait de pouvoir monter force 7 c'est pas déconnant parce que blessé sur du 6 quand tu es dans euh, un mec quand t'es censé être bon encore à corps ça fait quand même pas mal chier voilà voilà les joueurs choisiront euh, s'ils veulent tenter ouais. le jeu ou pas. Moi, je t'avoue que moi, moi j'ai d'aléatoire dans mes listes. Plus je suis content. Euh, <rire> donc, je euh, ne c'est pas. pas, pas, pas. Euh, ensuite, on a les entrées euh, rodeur et Kent sur lesquelles on ne va pas revenir. Euh, mmh. Voilà. On en a déjà parlé quand on a abordé les pouvoirs de C'tan, de d'un petit peu comment on percevait les ctants. Euh, ensuite, on a la les... Seule chose que je pourrais, ouais. euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est que pour moi... Euh, le, euh, du coup le Nyctophore il garde quand même un intérêt dans le sens où on a des scénarios qui cherchent à dire prenez le centre de la table et que dire que tu joues un nictrophore et que tu le places va dire sur le petit coin de ruine qui est à moins de 8 pouces du centre de la table ok, tu vas te dire j'ai 370 points qui foutent rien mais l'adversaire il va aussi se dire qu'il a un chtane à 8 pouces du centre qui peut lui tuer à peu près n'importe quoi qui l'amène au, au, au centre donc en fait c'est une unité qui a un potentiel on va dire d'arrêt de, de, on va dire euh, tout simplement d'arrêter hein, l'adversaire, Voilà, l'adversaire il a Mortarion, bah il ne va pas euh, avancer en ligne droite comme un con avec Mortarion au centre de la table parce qu'il sait qu'il y a un tan en face qui est en mesure de lui faire très mal et donc du coup ça va commencer un peu à le discipliner donc sur certains match-up le nick n'est pas du tout à, à minimiser on pense notamment à Custo, par exemple euh, ça peut ouvrir des match up quand c'est bien joué et quand c'est bien utilisé. Par contre, comme on le disait, le tan, euh, bah, dès qu'on l'a, euh, dès qu'il a fait son taf, hein, c'est jetable hein, maintenant. C'est-à-dire qu'on a montré, il a fait son effet, il a réussi c'est mortel, c'est bien, il s'est c'est tant pis, il a chargé, et puis derrière, il arrive à crever parce que l'adversaire a forcément des tricks pour tuer ce genre de choses. Euh, ce qui nous amène sur les attaques rapides, euh, on va pas s'épancher sur les nuées de scarabée canoptech qui ont été beaucoup jouées euh, de par le, le sac à PV d'objectifs sécurs qu'elles apportaient. Euh, ouais. Ensuite on, on, a, bah, on a une unité qui a baissé en points Encore une fois de 5 points Qui se retrouve à, à 30 points pièce C'est les destroyers ophidiens euh, Qui en fait mise en comparaison Avec les, les scorpec et les spectres Pour moi l'unité est entre les deux en fait. D'ailleurs physiquement c'est un peu le mix des deux Je trouve que l'unité ouais, se, se positionne mal Dans son rôle par rapport à ces deux entrées là euh, Qui font euh, selon leur utilisation Mieux que celle-ci il euh, y aurait peut-être manqué un petit mot-clé vol, un petit plus. Il manque quelque chose à cette unité, je trouve, pour la Avec rendre euh... Vraiment, euh... Avec un mot-clé vol, euh, l'unité serait un peu plus sexy, je dois avouer. Ce qui est chiant, c'est qu'elle euh, n'est pas suffisamment… Enfin, elle n'est pas résistante, elle n'a pas grand-chose pour l'aider. Le moins-un la touche ne fonctionne qu'au cac. Donc là, c'est quand même un, un petit bémol. Ils auraient peut-être comme les dépeceurs de base, parce que c'est un peu des super dépeceurs. Euh, si le moins 1 était tout le temps, ça aurait été beaucoup mieux. Là où avant, on va dire, euh, en, on va dire en amont du, du, du chapter Approved, euh, je l'ai trouvé intéressant, on va dire, avec un fort potentiel, mais cher, c'est que c'était une unité qui était vraiment bien, dans le sens que quand on voulait faire un Scramblers, on n'avait pas besoin d'avoir 20 000 euh, MSU. On avait par exemple trois Ophidiens, T1, ils sont sur la table, ils font une action, T2, ils s'enfouissent, T3, ils reviennent, T4, ils s'enfouissent, T5, ils reviennent. Donc en fait, c'est-à-dire que la même unité pouvait faire trois actions. Là, le problème, c'est que euh, bah, si on veut faire des scramblers, la règle, c'est que vu qu'ils sont trois, bah, ils n'ont qu'une chance sur deux. Donc, ça veut dire que si on veut commencer à utiliser des Ophidiens dans le but de faire des scramblers, il faut qu'ils soient cinq minimum. Mm -hmm. puis, c'est des gros socles. Donc, euh, ouais, puis tu, tu, tu peux aussi mourir entre le moment où tu sors de, de la table et le moment où tu veux y retourner aussi. Et ce n'est pas négligé. Ce n'est pas négligé, <rire> en effet. Et puis, l'autre <rire> truc aussi, c'est que les Ophidiens, on les utilisait pour les cartes de table. Bah, le problème c'est que pour faire des cartes de table il faut être trois au moins Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va avoir un ou deux offiniens qui vont se battre en duel euh, ça va pas être génial génial ouais. donc euh, voilà il y a des joueurs qui les aiment bien mais euh, je trouve qu'ils ont vraiment le cul entre deux chaises euh, je vais soit préférer jouer du spectre soit préférer jouer du scorepec Ouais. Euh, mais j'ai vraiment avoir du mal à sortir le film euh, Après, euh, les... Donc on a... moi j'aime bien les mécanoptères, je trouve que c'est une unité qui est assez sympa. Euh... Je les trouve vraiment top. Ouais. J'en je, je place toujours top. une petite unité de 5 dans mes listes moi, pour, pour la, la saturation qu'ils apportent. Ça permet d'avoir une unité en backline, c'est vraiment cool. J'aime bien cette unité-là. Les mécanoptères, c'est comme deux immortels qui volent à peu près. et C'est exactement le même prix, c'est 34 points quand c'est tout équipé. Euh... La mécanoptère. alors c'est pareil, la mécanoptère, j'aurais aimé avoir un petit point quelque part, parce que quand même, c'est vrai qu'une unité est bien chère. Ouais, j'avais fait, euh, fait une liste troll euh, bah, à la fin de l'année euh, dernière avec euh, justement les histoires et tout, une liste où j'avais mis euh, 3x5 spectres et 3x9 mécanoptères qui a été équipé euh, à moitié en 3 plus de save et à moitié en 5 plus 5 vues. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu te retrouves l'adversaire, euh, on va dire la moto, si tu as le T1, il y a deux bases, la moto si tu as le T1 avec les 6 pouces de pré-move et tous les bonus ensuite qui vont bien euh, sans, euh, sans booster, on fait un touchdown en face ouais. ça c'est de base euh, c'est un truc qui est vraiment cool et ça veut dire que les armées qui ont peur de se verticaliser, elles ont une peur bleue de ces unités là Ensuite, bah, ça tire très fort, donc ça c'est bien. Par ouais. contre, ça peut se faire cliquer, donc c'est là où il faut faire quand même un petit peu attention. Ouais. Et l'autre truc, c'est que le fait de payer l'invue à 5, c'est cher, hein, c'est 5 points par, par moto de payer une invue à 5, mais c'est aussi une façon de se dire, bah, mon personnage qui me donne mon invue, je l'emporte avec moi. Je n'ai pas besoin de ce personnage. Et si jamais je ne joue pas en premier, j'ai quand même l'invue. Euh, L'unité est, aut est autonome, voilà. Et ça, ouais. c'est vachement cool. Donc, euh, et puis, en plus, elle est rapide, elle vole, elle, elle est super OP. Enfin, bon, maintenant, en plus, ça peut faire du scrambler Enfin, voilà. Vraiment, la mécanoptère euh, on n'en verra pas tout le temps parce que c'est un certain coup en point mais l'unité est super forte. Ouais. Le... ouais Ensuite, énorme, ouais. on a les, les, les prétoriens du Triarca qui, euh, qui, eux, bah, euh, n'ont aucun bonus particulier, donc forcément sont en compétition avec des unités qui sont plus intéressantes, surtout qu'on notera que les, les, les, les prétoriens sont des agents dynastiques, donc notamment on pense aux armées qui sont full objectif sécure, bah eux ne le sont pas, euh, donc ouais. voilà, ils, eux ils s'intègrent bien dans les armées avec le roi, parce que pour le coup c'est le seul ouais. qui, peut un peu les, qui peut un peu les saucer sur la table les de bichets. jeu, mais hormis ça, hormis ça voilà, on ne s'attardera pas là-dessus. Oui, mais... on ne s'attardera pas dessus Et puis en plus, on notera qu'on ne peut pas les relever et qu'on ne peut pas leur donner de 5 plus 1 but. C'est ouais, euh, vrai que le fait d'être de, devenu base, ça ne leur permet qu'une seule, unique chose, c'est le plus en force, ce qui est bien. Mais euh, malheureusement, euh, en comparaison avec les autres unités, euh, ils, ils ont quand même euh, pris un sacré nerf. Ensuite, euh, bah, les, les spectres qui, à mon sens, sont... La meilleure, moi, je pense que c'est la meilleure unité du codex. Ils sont là depuis le début de la version. Ils n'ont pas bougé. Euh, ils sont hyper efficaces. Hein. Pour 35 points, tu as, as, as, as, as 3 PV en du 5. Ça y va à 3, un vu à 4 qui bouge à 12, qui tape correctement encore corps à corps. Maintenant qu'ils sont bases en plus, donc on peut les relever. On peut leur passer un plus 1 à la touche. Euh, on, on est content d'être heureux. Le désengagement plus charge, <rire> il est absolument génial sur ces unités-là qui en plus… 30, ce, on l'enveloppe spectrale, donc ils peuvent se déplacer à travers les unités adverses, etc., pouvoir en plus désengager, se charger, enfin voilà. C'est une unité qui n'a pas son pareil dans le codex, je pense, c'est pour ça aussi qu'elle est, elle est vraiment hyper intéressante, il y a des unités qu'on peut mettre en compétition les unes avec les autres, est-ce que, est que je prends ça ou ça, selon... Je trouve que les spectres n'ont pas, pas de data sheet qui les concurrence sur le codex, et, et c'est ce qui fait que bah, on les voit systématiquement dans toutes les listes maintenant, 2 x 5 ou 3 x 5, c'est absolument génial. Euh, c'est voilà. un, un petit peu la, la, la base, ouais, c'est l'unité signature au jour du, du, du codex, euh, clairement tous les bonus qu'ils ont eu c'est le feu, euh, et euh, ce qu'on disait c'est que en fait c'est une unité qui a ceci de particulier, dans le sens où son unique défaut c'est on va dire sa capacité d'attrition, même si elle été un petit peu buffée, parce que c'est une unité euh, qui est rapide, qui vole, qui ne peut pas être bloquée par l'adversaire d'aucune façon que ce soit, que ce soit, on va dire, par vouloir faire des cordons, parce que de toute façon, tu te déplaces, tu ignores les décors, tu ignores les figurines, en plus, tu peux désengager les chargés, tu es super OP, tu fais des actions. Euh, la seule man unique manière de te gérer, c'est de te détruire. Le problème, c'est que c'est une unité, pour la détruire, euh, ce n'est pas la plus simple. Hein. Elle a une invue, elle est résistante, elle peut se faire relever maintenant, et donc, du coup, c'est euh, pour l'adversaire, systématiquement, une source d'angoisse de T1, et euh, c'est une unité en fait, qui va priver l'adversaire de, de ses objectifs pendant deux tours, au minimum. Euh, clairement, le Spectre, pour le Necron, c'est euh, bah, son unité favorite. Là, ouais. c'est difficile de ne pas en jouer aujourd'hui. Après, on va avoir... Euh... <rire> Bon, la console d'annihilation, on n'en parlera pas plus que ça. La Doom des Arc qui a perdu en points, mais elle va être immédiatement mis en concurrence avec une autre unité qui a perdu en points et qui fait ce qu'elle fait en mieux. C'est le Destroyer Lourd Locust qui, lui, a perdu euh, 5 points. Euh, ce qui nous amène à 5, 55 points, c'est ça, le, la figure. Le figurine. 70 l'été dernier, exactement. Donc, il a quand même perdu 25 points en moins d'un an. Ça, c'est une, une descente en prix quand même… En euh, 15 points, 15 points. même la bourse ne nous envie pas. <rire> Il a perdu 15 points. Euh, il était à 70 à la base. Et il est à 55. Ah oui, ça fait 25 points. Oui, t'as raison. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Non non, 4... euh, non, non, non, oui, il, il a perdu 15 points. On est, on est mauvais. 70 moins 55, ça fait 15 points. Il a perdu 15 points, <rire> pas 25. Ah ouf, d'accord, c'est ça. D'accord. Euh... <rire> déjà... Sur une, une figurine à 70 <rire> points, 15 points, on est, on est quand même bien. Hein. En termes de ratio, ah c'est quand même hyper oui, intéressant. Et puis on a gagné que, le mot clé base. Codex, et en plus, ouais, en plus ils ont gagné le mot, de, de, le, le mot clé base, hein. c'est à dire qu'au début du codex on disait ouais c'est intéressant mais c'est un peu cher, là, maintenant putain c'est intéressant. Le mot clé base ça fait qu'en fait le, le défaut du destroyer lourd est effacé, euh, il touche à 3, il relance les 1, dès qu'il y avait un moins un à la touche, une forêt ou un avion, c'était le bordel parce qu'en fait on a du mal à toucher. Bon, maintenant, on touche. <rire> et comme en plus on touche, c'est des destroyers on blesse, il euh, y a plein de façons de faire blesser. On peut jouer à un personnage, on le met à côté, on peut dépenser deux PC pour euh, relancer auto la blesse, ou alors on peut, euh, partir, du... enfin, on peut partir sur euh, le stratagème qui dit que j'ai une touche, j'ai une bless auto. Bon. Ce stratagème payer un PC pour que la touche fasse 3 des 3 dégâts auto, en dehors des invus, c'est quand même particulièrement intéressant. Ouais. Euh, je ne sais pas trop quoi dire de, de plus, hein, ces 4 PV, euh, c'est de la troupe, c'est de l'infanterie. Donc ça veut dire que euh, dans une ruine... Alors le mieux c'est surtout si vous avez des décors euh, qui, sont, euh, non, qui sont non occultants, là, qui, enfin, des décors avec des fenêtres parce que vous avez vos destroyers lourds à 36 pouces, ils ont une save à 2. C'est souvent intéressant de constater que l'adversaire, quand il a envie de se venger, de tirer sur les destroyers lourds, il va en tuer un ennemi, voire euh, deux. Donc euh, bon, après il y a le T-5 à côté, hop, <rire> je répare et je relève, allez, et à nouveau deux pralines, enfin, c'est génial et puis c'est une praline. C'est n'est pas, c est, c est pas le, la, la puissance du Raigun, mais euh, faire 3 des 3 dégâts, euh, on est quand même sur 6 PV en moyenne, si on chatte plus. Euh, ça m'est déjà arrivé de, de voir un Imperial Knight euh, qui euh, se prend euh, 3 blessures. Allez, il lance ça il, il rate les 3. Alors, ah, il en relance une, il, il réussit une Donc on est sur 6 des 3 dégâts pour 2 blessures. 15 PV. Ah, ouais, c'est... Ah, plus ça, la pique, même, non ça pique, ouais, c'est clair. Ça pique vraiment. Et puis tu as une belle résilience après derrière. Et ces euh, petits copains, les Destroyers Locust, eux aussi, ont perdu 5 points, ce qui les fait tomber à 50 Tout à points pièces. Euh, 45. 45 45 ils étaient à 50 ouais. ils passent à 45 euh, c'est pareil moi je trouve que c'est une super unité le, le, le destroyer par 5 euh, maintenant ça, ça, ça, peut, ça peut se barrer avec le voile euh, alors ce qui est cool en plus c'est que bah, sur le bon protocole tu, quand tu pars avec ton voile tu pars avec ton, ton cryptech qui va te permettre euh, en plus de faire ton action tirée euh, t'as as, as beaucoup d'outils euh, pareil pour fiabiliser tes tirs alors c'est du D3 damage donc forcément il y, y a des cibles hein, c est, c est les cibles des ouais, destroyers ne sont pas les mêmes que les destroyers lourds évidemment mais, euh, mais je trouve que c'est une unité qui a une belle saturation quand même et qui est intéressante euh, qui a de la résilience, qui est objectif sécure, qui vole. Enfin voilà, c'est vraiment, il bénéficie de beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. Et, euh, et c'est une belle unité aussi. Euh, je serais pas surpris qu'on en revoie un petit peu sur les tables de jeu. Euh, ouais, tu... Je suis assez intéressé de, de, de voir ça parce que les Dust accusent bon, je suis un petit peu plus mitigé parce que c'est une portée plus courte, c'est une force un peu plus faible. Ça tape pas au calque, ça peut se faire engluer. Euh, vu que ça a une portée plus courte, forcément, ça va aussi se faire engluer plus facilement. Mais euh, je suis vraiment intéressé de voir sur la table de jeu ce que ça va donner parce que. Comme tu as dit, hein, c'est une unité, tu peux faire plein de choses avec. Et il euh, y a quand même un potentiel euh, qui, qui, qui est vraiment intéressant avec ça. Et après, on va arriver vers la fin du codex où on va se retrouver avec euh, bah, les châssis qui ont, qui ont un peu bougé. C'est les avions qui ont perdu un peu en point, mais ils sont toujours si peu intéressants. Il euh, y, y a une combo avec, euh, avec l'avion qui va permettre de faire faible de, de, de à, à, à des unités dans… dans dans l'aura du, du socle, et ce qui permet un petit peu de FEP à plus proche qu'à 9 pouces euh, Mais c'est un petit peu T es indépendant aussi, parce que ton avion, s'il est sur table, il a aussi des chances de mourir si derrière ça tire. Et on voit que les armées maintenant, euh, elles, elles, elles ont vraiment les armes pour, euh, pour gérer ce genre d'unité. Donc les, les avions n'ont rien de transcendant non plus de ce côté-là. Euh, tout comme les entrées d'ailleurs obélisque euh, et monolithes. Et euh, puis ce qui nous amène globalement au dernier profil qui est le roi silencieux, Zvarek le Grand, euh, qui a perdu 30 points, je crois. 30 points, c'est ça, je crois euh, Il a perdu effectivement 30 points. Il est passé euh, à, 420, euh, 450, à 420. Ouais, c'est propre. Mais et du oui. coup, il est nerfé par, euh, par la data sheet, enfin, pas par la data sheet, par le chapter approve et les règles de, les règles de, de dynastie, quoi. Il est, il est nerfé par, euh, par, euh, ouais, par le moment, euh, qui est, par ce moment de flottement, on va dire. Mais actuellement, oui, oui, oui, complètement. Euh, il est nerfé par le fait que certes, il est moins cher, mais euh, les règles nous imposent de jouer dans un détachement euh, voilà. donc C'est un peu dommage. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. J'en pense énormément de bien pour plein de raisons. J'ai un peu distillé euh, quelques... quelques euh, c'est-à-dire quelques réflexions autour de lui pendant la, la review, donc je ne vais pas trop euh, en parler, surtout la dernière fois, on en avait quand même pas mal parlé de lui. Ouais. Euh, 420 points, j'en pense tout le bien du monde, et, et j'attends pouvoir de, de pouvoir bientôt le, le, le ressortir sur un champ de bataille, du moins je l'espère fortement. Yes, ce qui nous amène à la, fin, à la fin du codex, et à la dernière partie de, de notre review, et du coup je vais... Euh, je vais tu euh, n'as pas parlé du monolithe, tiens, parce qu'on en avait parlé ah bah un petit <rire> peu ça, on voit que sur le Discord ça en parle, c'est vrai, je n'ai pas parlé du monolithe. On n'a pas parlé on a du monolithe. Parce que lui aussi, il a une baisse en points. Euh, alors, là, on est quand même dans le domaine de l'expérimental, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il coûte 330 points, il coûte plus qu'un PC quand on le joue. Donc, ça veut dire que le, ça veut dire les, les contraintes pour le sortir sur une table sont plus faibles. Il coûte moins cher. Bon, 330 points, c'est avec les gosses. Si on veut jouer avec les gros canons, c'est un peu plus cher. Euh, il n'a toujours pas les bonus dynastiques. Ça, c'est chiant. Mais ce n'est qu'un PC contre 3 auparavant. Et euh, donc, il apporte euh, la possibilité de soit redéployer une unité sur la table qui était déjà présente sur la table pour mettre proche du monolithe, ou alors de prendre des unités qui sont en réserve et les déployer proche du monolithe. L'avantage, c'est du coup, les unités qui sont en réserve, quand elles vont arriver, c'est un débarquement, et donc, il n'y a pas le problème euh, des 9 pouces. Voilà, donc ça veut dire qu'un monolithe bien placé, ça peut permettre de faire des charges. Le problème, c'est que, comme pour le moissonneur, on arrive en phase de mouvement, les bonus, on les donne en phase de commandement. Donc, ça fait un peu chier parce que ça veut dire que si tu débarques des flight One, bah, ils ne toucheront pas à deux. ils n'ont pas la vue à 5. C'est toujours un peu chiant. Tu ne peux pas faire débarquer n'importe quoi en te disant que ça va être le feu. Et puis, euh, malgré tout, bah, c'est un véhicule qui n'a pas d'invue, c'est un véhicule qui n'a toujours pas le, mot, le clé vol et qui n'a toujours pas de fiabilisateur. Donc, euh, ça... On va peut-être en voir sur les tables, parce que ce, ce côté de, de redéployer des unités... En fait, vraiment, son, son gros bonus, c'est euh, une unité qui était déjà présente sur table, donc qui a déjà pu en fait euh, se faire buff, se redéploie à côté du monolithe. Voilà. Mais ça, ça inclut que le monolithe était déjà présent sur table. Donc il faut que le monolithe ait survécu à la phase de tir et ou de cac adverse. Ouais, ça, euh, ça, mais ça... du coup, ça peut permettre d'avoir un deuxième voile dans la partie. Ouais, ça ça méritait d'être mis, euh, mis en lumière, effectivement, dans un cadre euh, expérimental. Euh, après, bah, ça, va, ça sera les, les retours des joueurs qui nous diront si, si le monolithe est back dans le game. Je, on ne parlera pas, euh, par contre, de la convergence de domination, donc la fortification d'écrons. Euh, voilà, on la on, la on en pas. On n'en parlera pas, on la laissera <rire> là où elle est. Euh, donc, pour, euh, pour réembrayer sur la dernière partie de, de ce podcast, euh, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposerais en termes de liste pour les, nos amis, les joueurs Nécron, qui, qui souhaiteraient un petit peu euh, euh, s'orienter à, à l'optimisation. Euh, alors, de ce que je vois, en termes de listes, euh, vu euh, tous les changements qu'on a eu. Alors là, c'est vrai que contrairement euh, à la dernière fois, je ne vais pas vous donner des listes toutes faites parce que euh, on n'est pas sur le même niveau de maturité, mais on a déjà des pistes quand même qui commencent à apparaître. Notamment, on sait que, euh, comme on a dit, les, les unités un petit peu euh, phares de, cette, euh, de ce CA avec les baisses en points sont. On peut faire une petite liste, hein, on a les destroyers lourds, les spectres. Là, on est vraiment sur le God tier euh, du codex. Et après, on a les dépeceurs, euh, les Scorpec, euh, on a les motos, on a les Lich euh, les personnages qui vont avec. Euh, voilà. Donc, on peut vraiment faire quelque chose à partir de là. Euh, je pense à une liste avec euh, plein d'unités, un peu MSU, en mode, euh, j'ai un patron console, euh, je, je vais faire un mix avec euh, un ou deux chronomonsters, un technomonsters ou l'inverse. Ensuite, je vais mettre euh, plusieurs unités de, de Scorpec, plusieurs unités de Spectre. Je vais mettre euh, quelques blobs de, de dépeceurs par 20 et je vais mettre euh, deux packs de destroyers lourds. Voilà. Et ça, ça fait euh, à peu près 2000 points. Et on a 14 unités. Là, là c'est la liste que j'ai en tête, donc c'est facile. Les autres euh, concepts, on en parlera de manière un peu plus expérimentale. Donc, ça veut dire, de manière plus euh, pragmatique, deux packs de scoreback, deux packs de dépeceurs, trois packs de Spectre, deux packs de destroyer lourds. Alors, à chaque fois, euh, les, les destroyers par 3, euh, dépeceurs par 18, et euh, scoreback et euh, Spectre par cinq. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un certain nombre d'unités qui vont pouvoir entrer dans la gueule de l'adversaire T1, par exemple les spectres. Les scorpèques vont pouvoir se cacher derrière des ruines euh, pour faire en fait une agression T2. Les, les spectres vont faire l'agression T1, les scorpèques vont faire l'agression T2. Les dépeceurs sont un petit peu plus lents, donc eux aussi vont être sur une agression qui va être plutôt T2, T3, ou euh, qui vont avoir plutôt un côté... Euh, si tu perds l'attrition, bah l'adversaire, il va devoir quand même ensuite gérer les dépeceurs, leur rentrer dedans, donc il va, il va perdre encore du temps. Et comme les dépeceurs, c'est des blobs, ils vont pouvoir aussi s'étendre un peu plus facilement sur la table, shooter un, deux objets, voilà. Et avec les destroyers lourds derrière. Et en fait, l'idée, c'est, certes, en fait, on met de côté la saturation, mais en fait, on concentre la vie sur des gros tirs anti char pour péter les grosses cibles qui pourraient faire bien mal. Et ensuite, on va jouer vraiment sur l'asphyxie, euh, et le cac, et c'est un cac euh, qui n'est pas piqué des hannetons parce que euh, les spectres qui le touchent à 3 bah, ça fait du dégât et dès qu'on va commencer à arriver sur euh, des scorepecs boostés ou des dépeceurs boostés, ça va quand même faire des gros trous dans ce qui est en face il n'y a, a pas grande unité qui commence à se dire que bah, face à tout ça, les sereines, il ne va pas se passer grand chose euh, voilà. c'est assez intéressant, on peut commencer à jouer à un jeu qu'on ne pouvait pas jouer avant, c'est à dire un MSU euh, nocif, voilà. on commence vraiment à voir ce jeu là c'est un peu comme, euh, alors je me, je me hasarde à faire la comparaison de l'eldar Noir, hein, qui a plein d'unités qui envoie, qui meurent, etc. Mais avant, on ne pouvait pas se permettre de faire ça, parce qu'on avait des unités chères, un peu trop, et euh, bah, qui mouraient. Là, aujourd'hui, euh, les unités, bah, on en a quasiment 30% de plus. Euh, et bah, sur l'ensemble, l'adversaire, à chaque fois qu'il va vouloir péter une unité, bah, il va devoir mettre de la ressource. Voilà. Donc si commence à un peu trop se... Ce s'il n'arrive pas à se concentrer suffisamment, qu'il laisse un petit peu de se, trône, de se, disperse, de se disperser, parce qu'on titille un peu à gauche, un peu à droite, on charge une petite unité, on clique un truc, et eh bien en fait, on va se retrouver, ça être à nous de jouer, là j'ai un spectre, là j'en ai deux, là j'ai trois scorepacks, bon bah ben, allez, hop, je continue de te cliquer les objectifs, les deux spectres, je les ramène en arrière, pendant un haut de ton, je relève un spectre, après je te les renvoie à nouveau dans la tronche, et en fait, on va pouvoir jouer avec pas mal d'unités comme ça, et pouvoir backtrade à chaque fois, ce qui fait que, le principe de la liste est assez simple, hein. ça veut dire qu'on va asphyxier l'adversaire, on se met sur les objectifs, on s'assure en fait un maximum de scoring de primaire et de secondaire euh, sur la capture d'objectifs sur le tour 1, 2 et 3. Et généralement au tour 4 où l'adversaire va commencer à reprendre un petit peu euh, pied, s'il reprend pied, bah en fait tout simplement il n'est pas capable de marquer euh, autant de qu marque primaire que nous de base. Voilà, ça c'est euh, quelque chose qui est euh, euh, assez euh, violent face à certaines armées. Ok, et eh ben écoute, on est à 1h40 de review. Je pense qu'on a bien fait le tour et on a pu discuter de, de beaucoup de choses autour de ce codex-là. Donc, euh, bah, déjà, je te remercie hein, euh, évidemment de ta participation euh, et de ton, de ton partage de ton partage, ta volonté de partage. C'est très, très cool d'avoir les joueurs qui, qui échangent avec plaisir le, le, leur, ben, leur culture de jeu, leur, leur playtest, leur expérience, etc. C'est hyper intéressant. Donc, je, je remercie assidûment tous les participants. Et, et puis, je te remercie à toi d'être revenu sur, sur la review Necron. Euh, intéressant, après, peut-être, dans... Plusieurs, euh, plusieurs mois, une fois qu'on aura passé la med Cup, potentiellement la Pink Cup, qu'on commencera à s'approcher de la période des, des championnats du monde, de revenir un petit coup pour savoir vers quoi vraiment euh, s'oriente le Codex necron Là, on est encore dans, dans, le, dans le brainstorm, dans l'expérimental, euh, dans, le, dans la théorie Hammer plus tard, euh, on pourra en parler, mais euh, à mon sens, je pense que le codex Necron a, a de beaux jours devant lui et ça, ça fait du bien, très honnêtement, que je trouve que le, que le codex initialement est très bien fait, je trouve que la faction est riche, je trouve que le codex ouais, est intéressant explique, à jouer ouais. et, euh, et, et, et c'est vrai que c'était un petit peu décevant de voir que ce codex-là avait tendance à être boudé euh, avec un taux, de, avec un taux de, de win rate assez bas et, euh, et là, je pense que va, ça, va, ça, va, ça va causer Necron dans les prochaines semaines à n'en pas douter. Les amis, euh, si cette, euh, cette vidéo vous a plu, évidemment, vous claquez le gros pouce bleu des familles, vous commentez, vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Euh, on se retrouve, donc comme je vous l'ai dit, hein, là on est sur une grosse série de podcasts. Euh, Aujourd'hui, Necron euh, demain, autre chose. Avant-hier, autre chose. J'ai pas encore mon, ma planification de sortie en ce moment. On enregistre beaucoup, beaucoup de choses. Hier, euh, j'ai enregistré l'Orc, avant-hier, le GK. Euh, demain, j'ai les Sœurs de Bataille. Donc, on verra comment on, on publie tout ça euh, euh, sur les, les, les prochaines semaines qui arrivent. Mais euh, voilà, donc n'hésitez pas à partager ces, ces top players podcasts si, si ça vous plaît. Rek, encore merci à toi. Je te laisse le petit mot de la fin. Et eh ben, bonne poutre à tous. Hein. <rire> Et ben voilà, c'était le mot <rire> On n'en voulait pas plus. Euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Et je vous dis ciao, les seigneurs de guerre. Ciao.